Bonjour à tous, euh, très très très heureux de vous retrouver pour euh, cette première vidéo Byzantine, Byzantine, mmh. Madine mmh. Besançon. En plus, on est on est bien là, hein mmh. bah, sûr, De euh, retour bah... en même temps, ah, en... Ouais, De retour à la maison, c'est ça hein, mmh. déjà tranquille, pépère, Vous avez déjà vu mmh. certains de ces compères là, si vous êtes <rire> des habitués euh, de la page, mmh. puisque je suis en compagnie de, de Clément. On, on, on parlera du travail de Clément, qui est aussi. Le travail, euh, de Raph. Et puis, Raph, ben bah, vous le connaissez bien, puisque. C'est déjà vu pour Bushido et Non, C'est déjà mmh. vu pour Bushido et Tu ouais. T'as répété tous les scores. Ouais. Et euh, coup, je, je euh... me je trouve que j'étais assez merdique, hein, ah, non, bah, <rire> écoute, euh, non, on, a non. Essayé, on était dans ah, les premiers. D'accord, de... tu parles de la vidéo, je crois que tu parlais de la partie en euh... elle-même. Ah, bah, vidéo... ah non, non, la partie qui a été lamentable. <rire> voilà. Alors après, cette émission-là, on va mmh. faire un let's play. On va redresser euh... un petit peu, un petit peu euh, là-bas. On commence par remercier euh, les jeux de la comté ouais. qui nous reçoivent dans ce beau paysage. Alors, en l'occurrence, là, la façon dont on est installé derrière nous, il y a du euh, 40K et il y a du JDR spécial dédicace euh, à Nicolas. Euh, le Marvel Crisis Protocol, il est, il est un tout petit peu plus, euh, loin, plus loin hein. euh, dans, le, dans le magasin. Je suis donc en compagnie de Clément, de euh, Your okay. Studio et euh, de Raphaël, que je peux aussi... Dire qu'il est de Yurla Studio mmh. Mmh. Et là, pour une toute petite introduction Je vous laisse un petit peu euh, parler de ce studio de peinture euh, en façade Alors, bah, Yurla Studio, euh, mmh. à l'origine, euh, pour ceux qui mmh. le savent euh, C'est un groupement de peintres byzantins. Ouais. tout simplement, ouais. on a une bande de peintres de 5-6 peintres avec qui euh, on partage souvent, on s'entendait bien en euh, termes de jeu ou peinture mm -hmm. euh, et il y a deux ans j'ai décidé d'en faire une entité commerciale quand moi je me suis lancé euh, en tant que peintre professionnel tout simplement euh, ce qui fait qu'aujourd'hui Urlas Studio c'est trois entités distinctes, c'est Urlas Studio euh, le studio de commission de peinture, on prend des commissions pro ou particuliers, on a Urlas Miniature qui est euh, l'entité euh, tout simplement de de création de miniatures et de produits de figurinistes euh, de Yurlas et on a Yurlas formation pour euh, les cours de peinture et les formations peinture pinceau et aéro et du coup bah, Raph fait partie euh, des peintres du studio c'est mon c'est mon patron, mon patron <rire> hein, boss. directement d'accord donc toi c'est une activité annexe que, oui, que tu fais hein. c'est du pur loisir mais euh, bah voilà je prête main quand il y a besoin d'accord et, ouais, puis, voilà. et euh, sinon vous êtes tous les deux des joueurs actifs de Marvel Crisis Protocol Je crois savoir. Ouais, ça va. Vous, ouais. Êtes... Oh, <rire> vous, êtes, vous êtes quand même en lien avec euh, euh, les créations qu'il y a en ce moment et surtout le soutien euh, du jeu qu'il y a euh, en France. quest ce mmh. que vous pouvez mmh. nous non, dire ça... très rapidement, parce qu'on est là pour vous parler aujourd'hui des Sentinelles, je vous donnerai le programme mmh. après, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'état du jeu en France actuellement Alors je propose un petit historique hein, parce que <rire> ça y est. ce monsieur a le droit oui, de, de nous proposer des mmh. jeux sortis de nulle part en mode mmh. regarde ça c'est trop cool et effectivement souvent c'est des jeux très très cool ouais, genre Bushido, Gazland voilà, <rire> <tout les trucs, rire> c'est un petit truc un Me peu confrontation, euh... Et euh... de l'animal hein, quand même, <rire> pas pour dire hein, mais... ouais, j'ai toujours un œil qui furte sur les trucs <rire> qui ont l'air intéressants <rire> et ouais, j'ai du mal à résister après la tentation de <rire> dire eh, on y joue ça a l'air bien et en fait ouais, Raf et moi on est ouais. fan de Marvel de base et on parlait du vieux jeu Heroclix de l'autre jeu Marvel. Qui Alors c'était par... Night Models ouais. qui avait fait... Enfin, à la base, c'était même pas un jeu. C'était juste quelques figurines de collection. Ce qu'ils faisaient, donc, le jeu Batman et le jeu... Euh, enfin, ils avaient la licence DC Puis ils avaient fait quelques figurines juste pour bah, qu'elles fasse jolies. Alors, t'avais genre un Daredevil un Thanos. Enfin, il y avait vraiment mes 10 références à tout péter. Et un jour ils se sont dit bah ils ont voulu pousser un peu plus le truc, ils, ils avaient appelé ça, c'était Mung, Marvel Universe euh, Miniature Game, un truc comme ça. Ah, c'est dire que NCP c'est pas le terme le plus ridicule en fait. il y avait ah, pire, c'est pour ça. Et donc ce truc là, bah, ils ont commencé à sortir quelques figurines, t'avais des, des starters, t'avais genre le starter euh, tu t'avais donc Magneto, Toad, etc. Ouais, ouais. Enfin, ils avaient sorti des références, ouais, j'avais tout acheté à l'époque, hein, j'avais l'intégrale. Mais par contre, c'était bon, c'est une boîte espagnole, model. c'était pas très bien distribué. Et puis en plus le truc a une durée de vie très courte, parce qu'ils ont fait ouais. un jeu en parallèle qui s'appelait des alors c'était du Gug, DC Universe Game, machin. Et euh, les mecs, après, ils ouais. sont partis travailler chez Ikea. <rire> <Voilà>. <rire> comme ça, c'est clair. Que... Et pour le coup, donc, euh, c'était officiellement deux jeux séparés, parce que Marvel et DC ne peuvent pas cohabiter, mais les règles étaient euh, les mêmes. Donc en fait, c'était 100% compatible, et on s'est fait dehors des parties avec des potes de bah, « Qu'est-ce qui se passe si Hulk tape sur Superman tu vois ?» Et, mm. et je ne sais pas ce qui s'est passé, fin, on n'a jamais reçu le fond du fond, mais du jour au lendemain, ce jeu-là, ça s'est arrêté. On trouvait déjà des traces de ce qu'on trouve dans Marvel euh, Crisis Protocol, c'est-à-dire tout le côté, on peut jeter les décors, etc. Il y avait déjà un peu de ça. Mais, bah, le truc est un peu mort dans l'œuf, et puis le jeu d'essai a peut-être moins pris, ou je sais pas, enfin c'est une petite boîte, encore une fois. Mm -hmm. Et ce truc-là est mort. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, il y avait plus de jeux de Marvel avec des belles figurines, puis après, va bah, toujours le qui furetait. Ils en parlaient dans des, dans des salons, des choses comme ça. Je voyais un peu les figurines. Les premiers, le, le, les premières boîtes de starter, je fais, ah c'est quand même pas mal, et j'en parlais vraiment à Clément euh, au tout début, il était dubitatif. Ouais, tout je se... lui ai dit, attends, j'attends de voir mmh. sais, ces jeux comme ça, ça meurt dans l'œuf mmh. machin, tout ça. Il ah. a acheté la boîte. Et ouais, il avait ouais. raison et et <rire> Je pensais, je pendant un temps, je, veux dire, je veux, la fierté, je je faisais peut-être partie des premiers en France qui a eu d'avoir le jeu parce que je me suis jeté dessus genre la sortie weekend, toi j'ai fait un ouais, directement ouais, ouais. et dès que j'ai pu l'avoir je l'ai je je eu, eu la c'est la ça sortie, et ouais. on remonte euh, il y a deux ans et demi je sais pas comment C'était ouais. à peu près ces périodes là de l'année c'était il y a 19, deux ouais. ou trois ans je sais plus quoi, enfin voilà, dans, dans le monde d'avant c'était juste avant le Covid quoi. et, euh, et en gros ben bah, euh, j'ai fait tester Clément et puis, euh, et puis bah, il a craqué dans la foulée et là aujourd'hui aujourd ma question c'était l'état du jeu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe Clément autour du jeu il y a un discord il y a la création d'une association il y a plein de choses qui, qui se mettent euh, en place. quest ouais. qui s'y passe Alors, à l'origine, il y a juste un petit groupe Facebook qui s'est créé avec les gens en France qui jouaient au jeu. On était euh, une petite centaine, grand max. Euh, là, on partageait. C'était surtout des fans de Marvel qui s'intéressaient au jeu, à la fois pour la peinture et le jeu. Donc, c'est Marvel Crisis Protocol France. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va mettre les liens sous la vidéo. Voilà. Euh, il y a un Discord qui s'est créé en parallèle, qui a été créé par Marco, pour ceux qui connaissent de, euh, les Marco, et ses... non, Marco et ses potes. Oui. C'est euh, *game*. Euh, non, c'est plus. Non, c'est ah, Marco Mar Mar et ses ouais. euh... Il est euh, notamment à en mmh. entre jeux studio. Ouais, c'est ça. Mmh. Euh, et euh, en fait, on a fait grossir la communauté petit à petit parce qu'il y a une personne super qui s'appelle Pipou qu'on remerciera jamais assez, euh, qui a tout simplement traduit euh, le jeu, mmh. qui a permis aux, aux gens qui avaient du mal avec l'anglais de se dans le jeu au fur et à mesure. Et en fait aujourd'hui la communauté grossit bien, on évalue à peu près à 1200 joueurs de Marvel en France. Euh, pas forcément actif, hein, 1200 joueurs. Ouais. Et en joueur actif, on est un peu compétitif. Euh, alors compétitif, pour le moment, c'est un grand mot. Ouais. Euh, le jeu est encore trop jeune, mais ça commence. Il commence à y avoir des, des tournois, il commence à y avoir des compétitions internationales, etc. Mmh. Donc c'est cool. Euh, sachant que... Euh, Est-ce que c'est un jeu qui se joue sur TTS pour... Euh, ouais. euh, Super bien. Mode. Les... Ouais. Ouais. Ouais. Okay. Le ouais. mode TTS est vraiment bien. Et euh, clairement, moi, pendant le Covid, justement, mmh. euh, j'ai énormément mmh. joué sur TTS. Ça m'a permis vraiment d'apprécier le jeu et de à jouer à mon jeu préféré euh, sans voir les copains mmh. euh, et du coup de fil en aiguille aujourd'hui on a décidé de créer une association qui s'appellera MCP France okay. euh, pour promouvoir le jeu en accord avec les différents organismes qui le produisent donc principalement euh, Asmodee. du coup et enfin euh, pas qui le produisent mais qui le distribuent mmh. voilà et AMG, mais de façon indirecte, puisque AMG ne traite pas directement avec les, les, les youtubeurs, les, les associations, etc. C'est Asmode qui s'occupe de ça. Et euh, aussi, bah, les différentes associations et les différents, euh, on va dire, euh, développeurs du jeu en France, donc que ce soit les youtubeurs, les associations qui font des tournois, les gens qui font des trucs autour du jeu, et de réunir toute la communauté euh, autour de ça okay. pour faciliter les échanges et, euh, et du coup, encore plus continue à promouvoir le jeu. Et tu as décidé de passer sur la meilleure chaîne de YouTube euh, pour promouvoir le <rire> jeu. C'est ça, mais euh, c'est le côté bisontin ouais, C'est ouais, juste pour ça. C'est assez endogamique. Euh. Euh, <rire> euh, soient, ouais. On n'entrera pas plus ouais. en détail mm -hmm. que ça euh, sur le jeu, parce que euh, même si je pense qu'on euh, est en train de donner euh, le, le, le point de départ euh, de Marvel Crisis Protocol sur la page Pyro, on va vous parler euh, des figurines, des sorties, euh, faire de la release, mm -hmm. et puis... Il y aura des let's play. D'ailleurs, mm -hmm. après cette émission, on va euh, tourner un let's play sur les Sentinelles. Euh, je ne vais pas faire une vidéo de présentation. de C'est quoi le jeu Marvel Crisis Protocol Il y en a non. plein euh, mm -hmm. YouTube. Mm -hmm. euh, vous allez euh, chez euh, nos confrères euh, de... Euh, euh, qui sait qui a fait euh, des vidéos de présentation de Marvel Crisis bah, bah, Il y a Nico Prime, il mm -hmm. y a Nico Prime qui, qui en a fait. Euh, Marco en euh, a fait. Il y a les Walu miniatures quand on ouais, a un petit peu. Wallou, y a exactement. Plein. Ouais. Donc voilà, il y a, y a tout ce qu'il mm -hmm. faut hein, de ce côté-là euh, pour aller voir c'est quoi Marvel Crisis Protocol. Nous là ce soir, ce qu'on va faire, c'est on va vous présenter une des dernières sorties phares euh, de Marvel Crisis mm -hmm. Protocol, à savoir les Sentinelles. Ouais. Je vous promets pas que comme pour Star Wars Légion, euh, je couvrirai toutes les sorties. Par contre, une chose est sûre, c'est que quand il y aura des trucs vraiment comme ça euh, ultra euh, ultra euh, badass, alors vous allez me dire tout est badass. Mais, mais c'est particulièrement emblématique, ah, surtout parti... pour ah. les gens de notre génération. Ouais, ouais. ouais, D'accord. Euh, là, on en parle. Je sais qu'il y a un Wolverine qui arrive. Mmh. Ouais. Moi, j'ai envie d'en parler, ouais, bah, diorama, ouais. <rire> donc on en parlera, ouais. mais par exemple, le Red Skull ou euh, ou le second Iron Man ou le mm. second euh, Spider-Man mm. ou des choses comme ça, je pense pas qu'on ouais, en traitera ouais. euh, sur la page. Euh, mais voilà, ce sera quand même un rendez-vous pérenne euh, sur la page, pas avec une fréquence aussi élevée euh, que Star Wars qui traite toutes les sorties mais euh, voilà c'est ce qu'on t'a mis la pression ouais c'est ça voilà. ouais. euh, Pierrot on fait du Marvel ouais c'est ça, ça. <rire> je me suis dit oh, les gars, maintenant, ça tombait il alors... y avait 100 000 qui sortaient c'était le temps, moment voilà. ceux qui me suivent ils se sont quand même bien rendu compte qu'en ce moment je peignais plus du Marvel que du Star Wars ah, voilà. <rire> ils se sont dit ça sent quelque chose donc ce soir on <rire> va donc traiter euh, de ces sentinelles on va vous parler euh, d'abord des figurines euh, ensuite il y aura une petite partie fluff qui sera euh, plutôt euh, dédiée à, à mes confrères et puis euh, ensuite on, on, on abordera évidemment les deux cartes hein, les cartes des euh, mk4 et du prime mmh. euh, mk4 puisque il euh, y en a un qui est plus grand euh, que les autres euh, donc on va analyser ces cartes et puis euh, mes deux experts euh, du jeu nous donneront leurs sensations. C'est un grand mot, mais... C'est un grand mot, C'est deux pépères du jeu, C'est deux pépères du jeu. C'est quand même un grand mot. Et euh, nous dirons ce qu'ils en pensent, comment ils perçoivent les choses, <rire> si c'est pertinent ou pas. Voilà, comme d'habitude, un petit peu ce qu'on fait déjà avec Toto, Lastico ou Sapsouf pour euh, Star Wars Legion. Yep. Et on va commencer avec les figurines, euh, ouais. les amis. Voilà, qui sont euh, qui sont ici, là. Et moi, c'est moi qui vais commencer. <rire> Vas-y. Euh, parce que… Euh, euh, c'est les tiennes celles déjà, celles-là Déjà, ceux-là, c'est les miennes. On les reconnaît, elles sont elles sont pas peintes. Euh, <rire> mais euh, non, juste deux, trois choses, deux, trois remarques. Euh, moi, j'étais très, très impressionné par la qualité, euh, à la fois du plastique. Quand je parle de qualité de plastique, c'est euh, euh, la qualité pour le coller. J'étais ouais. très, très inquiet de ce côté-là. Je me suis dit, c'est monumental, mmh. je vais coller le bras, puis tu il va faire... Comme ça, il va se casser la gueule. Et je trouve que ça réagit vachement bien à la colle. Alors, je sais pas si c'est pertinent de le dire, mais Alors, de ce côté-là, il y a pas C'est vraiment... surtout l'intelligence le, sur les surfaces de contact, parce que ouais, plus ouais. tes points de contact, ils sont ouais. réduits et puis moins ta colle peut prendre. En fait, ils ont juste l'intelligence quand tu as des formes arrondies pour pouvoir bouger les bras comme tu veux. Ouais. En fait, c'est juste d'avoir une espèce d'orbite qui elle-même est arrondie. Ouais. Donc, quoi que tu fasses de ton bras, le globe a une maxi... un maximum de surface de contact. Ça tient, ça va tenir. Ouais, quoi. carrément, ouais. Alors après, il y a quand même des détails sur ces zones-là, hein. mmh. euh, oui. en question. Et on aurait pu euh, se dire, bah euh, ouais, ça va peut-être un peu jouer. Ça bouge pas du tout. Alors là, effectivement, euh, tiens, donne-moi ton, ton Prime. Euh, voilà, ça, c'est le mien. Et puis ça, c'est celui de Raph. Donc vous voyez, mmh. au niveau pause, on fait un, petit peu, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. Euh, parce qu'il y a plusieurs euh, plusieurs positions euh, de bras, il y a plusieurs ouvertures de mains. En fait, je crois que c'est ça. T'as deux Dans bras chaque fois pour chacun des bras. T'as soit le bras le bras tendu ou bras coudé. Ouais. Soit ouais. et les mains. Je crois t'as trois mains différentes. Ouais, ouais, t'as ouais, la as une ouverte euh, ouverte à plat. À en plat. En mets, une un peu plus sur l'avant. C'est ça. Et un point fermé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et euh, et euh, du coup, j'ai trouvé que ça c'était sympa d'avoir d'avoir toutes ces, toutes ces positions là. Alors, comme d'habitude, euh, le montage. Euh, la, la notice de montage mm. elle est sur internet mm. hein, avec ouais, un QR code. Après. Ça, c'est la méthode de d'Atomic de, de, de, Mass Game bah, qu'ils ont changé il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça fait à peine un an. Tout avant, monde il le monde le fait maintenant. maintenant ouais. mm. Tout le monde le fait. Tu peux me donner le Wolverine? Wolverine. Mm. Alors, juste parenthèse avant que tu montes Wolverine, à savoir que la Prime en plus a, euh, a une, une option de torse et de vrai. tête en mode. Euh, mm. Voilà, après. exact. Et moi, j'ai fait l'erreur de le monter en premier. Et je me suis dit, oh, ben les autres aussi, ils auront une option cassée. Et j'entrerai un vrai. cassé et un pas cassé. Mmh. Et donc, les, les petits MK4 qui sont là, eux n'ont pas l'option pétée. Mmh. Donc, si vous faites comme moi, que vous les achetez les deux boîtes d'un seul coup et que vous commencez par la grande, mmh. ayez la réflexion de vous dire, je vais peut-être monter celui-là cassé mmh. et puis ceux-là, ils seront propres. Ouais, après, je vais citer Bob, on ne casse pas mes jouets, quoi. Alors moi, <rire> en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais me servir mmh. euh, des euh, mmh. morceaux cassés pour Faire un sort du déco, euh, de, je pense qu'on on va, va, va tous faire sensiblement oh. à la même chose là. Bah, c'est euh, qu'on je... qu peut dire qu'ils sont justement à ce niveau-là généreux dans la boîte. Ouais, que par rapport aux tailles des enfin des, des figurines elles-mêmes, tout ce que tu as en plus en, en rab pour le prix, en fait, je trouve qu'ils ont fait un effort. Attends, aussi, attends, attends, attends, attends je vais montrer la taille ah. parce qu'après, je vais montrer avec la caméra, mais <rire> juste comme ça là pour vous montrer. Ça, c'est le Wolverine que vous avez l'habitude d'avoir. Ça, c'est les prime light, les bébés, mm. les, les, les petits sentinelles, ouais. <rire> et là. C'est le Prime. Là, il n'y a euh, pas voilà, ouais. de Sachant que, prime. si je dis pas de bêtises, c'est la plus grosse figure hein, pour le moment. La Prime. Euh, oui, il est même plus gros que, que dans normal. Ouais. Ouais. Alors, pour le coup, je vais faire des. Euh, pour le coup, je vais montrer avec le téléphone. On va prendre les tiens. Oh, non, on va montrer les, on va montrer les brutes. On va montrer les brutes. Pendant ce temps-là, euh, tu nous dis comment tu Qu'est-ce que tu en as fait. On sait, au niveau de la peinture, toutes ces choses-là, mais Clément bah peut aussi prendre la parole. Je pas oui, c'est pas trop dur là, s'il peut commencer. Hein. Ouais. Euh, <rire> non, en vrai, il oh, y, y a de la surface, hein. ça reste des bons mmh. bébés. Euh, mmh. Un aérographe peut vachement faciliter les choses, mais même au pinceau, ça marche bien. Euh, moi, pour le moment, je ne les ai peintes que en peinture rapide avec, euh, comment tu appelles ça, la, cette méthode en fait le candy coating. Voilà, hein. candy coating où en fait on, en gros on fait un aplan de métallique et après on vient teinter avec des peintures transparentes, des shades ou des contrastes ce genre de choses le, le métal. Ça se peint très très bien mmh. même pour un débutant. Mmh. Euh, après bah en version mmh. LMM comme la Ferraf ça reste très abordable. Ah, c'est du même du pauvre hein, que j'ai fait quand même. Fallait qu'elle soit prête. Euh, alors vite. là alors là mmh. alors là en fait ce qui se passe c'est que il est tout gêné parce que je vais <rire> vous les montrer et donc il est en PLS Raf parce qu'il les a peints entre guillemets. Bah, on à l'arrache moi le jour où, en un mois euh, j'arrive à ce résultat euh, c'est Champagne bah, c'était après assez simple hein. C'était euh, zenith à l'aéro classique euh, tout ce qui était en bleu a été fait à l'aéro avec des, des contrastes assez marqués euh, le violet a été fait au pinceau avec euh, des arêtes bien marquées quoi. ça donne le côté métallique monter jusqu'au blanc dans les arêtes c'est ce qui donne le côté un peu métal ouais mais là, ce n'est même, même pas un vrai ménème. Il n'y a pas de traces de reflets sur l'armure, etc. Euh, ça fait qu'on n'est pas loin aussi bah, de, du look un peu BD, en fait. Ouais, cool, j'aime ouais, bah, bien, moi. Je mm. trouve, voilà, bon, euh, j'imagine qu'on peut, euh, qu peut, euh, qu peut faire mieux. Euh, mais euh, mm. franchement, là, c'est largement table top. Très, très mm. largement table top. Je te remercie, puisque ouais. donc, ce sont les figurines mm. qu'on va jouer dans le, dans le, dans le Let's Play. Mm. Tu, tu disais qu'il y a beaucoup de surface. Est-ce qu'on peut se casser la gueule sur la peinture, sur des figurines comme ça Quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on aborde une figurine comme ça. Raph a parlé euh, donc d'un zénithal, mmh. tu as tout fait à l'aéro, euh, la sous-couche non, non, non, la euh, la sous à l'aéro, un zénithal ouais. blanc. Exactement. Okay. Et euh, comme je disais, le bleu était fait à l'aéro, tout ouais. le reste est fait au pinceau. D'accord. Euh, Clément, c'est quoi les, les dangers d'une de, de, figurine comme les ça Les dangers, en vrai, ils viennent que d'un truc, c'est que pour que la figurine ressorte et que les volumes soient bien définis, il va falloir faire ce qu'on appelle les linings et les high -lining. Donc en gros, faire ressortir les creux et les arêtes... Et en fait, ça, ça demande un peu de méthodologie et un peu de patience. Mais en dehors de ça, ça reste des aplats. Même en faisant un aplat propre au pinceau, si vous n'avez pas de la grosse épaisseur, vous avez un rendu qui sera très sympa. Mais après, Alors, il y a le côté un peu lassant, parce qu'effectivement... Oui, bah après, t'en as 3 Quand ouais. on aime bien ça, on voit que c'est par contre le même, euh, la même sculpture, hein, c'est le même modèle, elles ont des poses différentes, ouais. mais c'est euh, les mêmes figures hein. En fait, les, entre la grosse et la petite, la seule chose qui change, c'est la taille et le, le symbole, entre guillemets, sur le torse, qui est mm. un triangle pour la prime, et puis un espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. De, de, ah de, ouais, d'accord. Ah ouais, le, le trapèze, trapèze inversé. mais là. Mais après, le, c'est les mm. mêmes, c'est la même chose, mais en plus gros. Donc euh, voilà, il y a un mm. petit côté lassant. Après. Vous en peignez une, vous passez sur autre chose, vous en peignez une. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut prendre son temps, quoi. Ouais, d'accord, ok. Euh, après, l'autre clin d'œil, euh, si je me permets, parce qu'on permet voit les décors, ils avaient sorti un petit décor, justement, le Crash Sentinelle, mmh. euh, il y a quelques temps, qui avait déjà des éléments de ouais. Sentinelle. Genre ouais, un bras ouais, sur ouais. le ouais. Monde, on avait un petit bout de tête. On avait un bras de Sentinelle sur Colossus aussi. Ouais. Donc, la ouais. de Colossus exact. tient un bras de Sentinelle. Ouais. Euh, Est-ce qu'il laissait présager ben, les, les, les mmh. Sentinelles euh, d'un point de vue modélisme puisque ça faisait un petit moment qu'il nous avait spoilé déjà MG en disant il y aura les sentinelles il nous avait laissé entendre qu'il y aura un ultimate encounter euh... c'est quoi un ultimate encounter eh ben, j'allais y venir tu... voilà, hein. <rire> <rire> les ultimate encounter à Marvel en fait mm. c'est un petit format de jeu différent du jeu standard qui est très sympa où souvent on affronte ce qu'on appelle une super menace donc souvent c'est un personnage contre deux autres joueurs, après il y, y en a des différents. Peut-être ouais, ouais, euh, pas... Peut ouais, <rire> <'est vrai>, hein. <rire> euh, non mais typiquement le premier qui était sorti c'était Hulk où vous jouiez à un Hulk survitaminé et c'était deux joueurs qui jouaient contre Hulk. Ils l'ont fait pour Thanos, ce qui est génial. Ils l'ont fait pour Ultron, Magneto. Il y a l'Unstoppable Colossus. côté Colossus à la gemme de Citora qui plus du Gurnout. On dirait des noms de boissons énergétiques. T'as vu C'est des gens survitaminés. Ouais, c'est pas fou. Après, il y en a des un peu différents. genre Celui des spiders des merdes, des symbiotes. Celui des symbiotes, ouais. Qui est très très cool d'ailleurs. Qui est prévu pour 4 joueurs. Qui est vraiment top. Alors, Peut-être qu'ils vont nous le sortir plus tard, le format compteur mmh. des Sentinelles, ça risque d'être fortement le cas. Euh, mais du coup, de les avoir en affiliation jouable, moi je, enfin, quand mmh. ils l'ont annoncé, on était tous en mode « Ah, trop cool <rire> !» Et sachant que les Sentinelles, bah, comme on peut le voir dans les décors, et comme Raph en parlera tout à l'heure, il y en a plein de différentes dans le souffle. Mmh. Donc ça laisse présager aussi dans le futur qu'ils rajoutent d'autres Sentinelles dans le format. Euh, avec d'autres formes de gameplay dans cette faction et ça peut être vraiment très sympa. D'accord. Est-ce que je dis donc, donc, donc, est-ce qu'on mm. ne parlerait pas avant d'aborder les bestioles mm. Parle un petit peu du fluff de ces trucs-là. Qui s'y ben, colle euh... Plus toi, plus moi Ah, plus toi. Alors, <rire> bah, alors, des merdes, des merdes. De... C'est presque présenter les Sentinelles, bon, n'importe qui qui, euh, qui s'est intéress... intéressé à un moment de sa vie aux X-Men, c'est euh, le truc inévitable. C'est euh, mm. l'ennemi, euh, entre guillemets, un des ennemis récurrents alors, euh, des X-Men. Moi, je me suis intéressé aux X-Men, mm. comme tout le monde, parce qu'il y a eu des épisodes, des films, et des ça mm. des badass. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamin, d'avoir lu des X-Men. Ouais. Je, je, je mentalise euh, le Sentinelle. Je le, me souviens absolument pas du tout que tu vois bah, ce que je ah ouais. veux dire C'est-à-dire que n'ayant oh, pas ouais. été traité dans euh, les dans les, les, les movies bah, Il est traité vite fait dans le X-Men au futur passe Et encore c'est un peu un truc ils ont, ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont reformé ça à peu près pour que ça tienne qu dans le format film De ouais, fait quoi. Où je suis l'ai alors <rire> euh, euh, Si tu veux je, je l'ai dans ma culture Mais je sais pas de quoi il retourne Alors de quoi il retourne alors, eh ben, c'est euh, des robots qui sont créés en gros, enfin qui sont, sont financés, créés par le, le gouvernement américain, hein, qui à un moment donné décide de les voir, enfin de voir les mutants, donc, tous les X-Men comme une menace potentielle pour le, le gouvernement. Et c'est donc il y a un scientifique, ou euh, homme d'affaires, machin, qui s'appelle Bolivar Trask. C'est un mmh. monsieur qui décide de créer ces machines, et, mmh. euh, et puis elles bah, ont pour but de chercher, euh, capturer les mutants. Et euh, bah, ils en ils sont, censés évoluer au cours du temps. Faut voir qu'elles apparaissent pas tout de suite dans les X-Men. Parce que X-Men, je dis pas de bêtises, les premiers, ça va être 62, 63. Elles vont mettre deux ou trois ans avant d'arriver dans le dans les comics, parce qu'au tout début des X-Men, en fait, les gens les aiment bien. En fait, ils sont pas vus comme une menace. Et ça va, c'est en développant la franchise qu'ils vont trouver, je pense, la thématique plus intéressante de dire eh « et oui, mais machin... » Et si on considérait qu'ils sont mal vus par une partie de la population, etc. Mm. Et donc, bah, ils commencent à lancer l'idée des sentinelles. Et donc, bah, après le conseil des sentinelles, il y a une sentinelle d'origine qui s'appelle Master Mold. On en reparlera après, parce qu'il y a une compétence qui fait référence. est ce qu'on le verra en vrai plus tard comme figurine à côté, c'est la première sentinelle. Et elle a la faculté de pouvoir prendre tout ce qu'elle trouve autour d'elle pour refabriquer des sentinelles à la chaîne. C'est un duplicateur quoi. Ouais. C'est le, le, le Superfax en 3D pour imprimer des, des robots. Et en fait, dans l'histoire, ce qui se passe au début, c'est justement, les Sentinelles bah, pètent un peu un plomb. Enfin, particulier en, en particulier Master Mold qui arrive à des conclusions euh, de logique foireuse, Que, euh, en gros, faut conquérir le monde. Euh, voilà, faut y emprisonner tout le monde, je sais pas quoi. Enfin, ça, ça, ça, ça se passe très mal au point où le créateur des Sentinelles, Bolivar Trask lui-même, va euh, aller à sacrifier pour essayer de faire péter Master Mold. Ah, Excuse-moi, c'est qui Bolivar Trask C'est celui qu'ils a inventé. Ok, un scientifique. Ouais, qui à la base, en plus, est un scientifique et homme d'affaires, on va dire les deux, et qui donc au départ voit aussi les, les mutants comme une menace. Mais quand il voit ce qu'il a créé, bah, c'est le moment de de, de contrition et de et de rédemption. Et ça, euh, euh, euh, à, la... à la rue, mais j'imaginais que c'est un mm -hmm. truc comme Galactus, des trucs. De, de, de ah stade, non, c'est du robot. C'est fabriqué pour le gouvernement américain. Euh, ouais. voilà. Ah complètement à la bah, rue. Après, voilà, à un moment donné, tu vois, c'est impressionnant, c'est gros, mais euh, dans sa, certains moments de leur histoire, les X-Men, ils les déroulent euh, en chaîne. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah une ah fois oui, oui. les, voilà. Et après justement, ils sont obligés d'évoluer. Il y a de, de nouveaux modèles sentinelles qui apparaissent, et plus tard, on verra. Euh, parce qu'après il y a des histoires, certains arcs ouais. narratifs. Entre le passé, et le futur, machin. Et justement, c'est le film, The Day of Future Past, hein, c'était celui, le, le deuxième, avec MacAvoy et compagnie, ouais. euh, dans lequel on les voit. Justement, l'histoire, c'est ça. Hein, c'est Bolivar Trask veut créer les sentinelles, et il veut faire des sentinelles évolutives à partir de l'ADN de mystique. Ouais. Et en fait, dans le futur, bah, ça donne des sentinelles. Voilà. D'où la... Sans doute okay. <rire> Et en fait, euh, ce qui se passe, c'est... Euh, ils envoient des, des gens dans le passé pour dire n'allez pas dans ce futur où les sentinelles ont cette capacité à s'adapter parce qu'en fait, elles vont euh, quasiment détruire le monde. En fait, à la base, mm. dans l'histoire, c'est elles détectent les gènes mutants chez les humains mm. qui n'ont pas muté, Donc, t'imagines le problème ouais, Ça veut oui. dire que même les humains sont impliqués dans la guerre, donc voilà, ça a un peu loupé. Et elles se mettent à détecter des gènes récessifs qui, qui potentiellement, mm. pourraient devenir mutants. Et, euh, et du coup bah ça part en sucette Et puis bah tout le monde Il euh, y a les sentinelles contre l'humanité quoi il y, y a un truc que je comprends pas C'est que mmh. dans les films de super-héros Les super-héros sont là pour euh, faire en sorte que les choses aillent mieux Pourquoi ça part toujours en sucette dans les films de super <rire> bah, c'est pas, pas un super héros celui qui fait partir en sucette, c'est encore une fois un humain à la con qui a juste peur des mutants. Donc c'est ouais. cette belle morale de euh, Saleté de être, voilà, être quelque part euh, <rire> ça non, ça, ouais. intolérant <rire> envers la différence. Ben c'est mal parce que ça leur revient toujours dans la tête. Ah hein. oh ouais, là ouais. là, saleté de molleur, hein, <rire> il peut pas s'occuper de lui. <rire> D'accord. Mais en fait, ce qui, euh, ce qui fait vraiment la différence sur les Sentinelles par rapport à d'autres trucs dans, mmh. dans les X-Men, les Marvel et tout, c'est que c'est une entité qui s'adapte c'est-à-dire qu'au bout d'un moment à chaque fois elle va évoluer elle va s'adapter à la menace donc ce qui fait que ça en fait un ennemi extrêmement redoutable dans les BD pas par rapport à l'entité en elle-même qui peut être solide un gros mmh. monstre costaud voilà le super vilain mmh. mais par rapport au fait qu'elle se duplique qu elle s'adapte en fait il y, y, y, y, y, y, y a plusieurs que... modèles de sentinelles est-ce que du coup ça va transparaître dans les cartes qu'on va regarder alors pas forcément celle, celle qu'on a aujourd'hui c'est alors il y, y a la Prime qui est un peu la chef des deux autres et donc euh, qui, qui est qui a une sentinelle un peu plus costaud que les deux autres et qui les soutient mais dans le fluff, après, t'as des sentinelles qui sont à taille humaine, certaines sont même capables de, de changer d'apparence pour se mêler à la population. Euh, t'as des sentinelles, alors il y, y a même un arc narratif, où t'as des sentinelles qui sont des copies des x men existants toujours t'as une sentinelle biste, t'as une sentinelle, enfin voilà, pour euh, qui vient un peu se la merde. Et puis aussi, là, t'as ouais. la sentinelle ultime entre guillemets qui vient justement du futur, qui s'appelle Nimrod. Alors, une espèce de, il n'est pas très grand, il... il a une taille de mec normal, euh, tout blanc, etc. Mais par contre, il est censé être dans, un... Dans, un... Il est dans un alliage euh, quasiment indestructible, Il peut changer de forme, faire plein de trucs. Ouais. Et euh, bah en fait, tu te retrouves avec euh, genre, plein de modèles et plein de possibilités pour faire évoluer la faction. Alors ça, c'est une particularité euh, des euh, sorties de Marvel Crisis mmh. Protocol. C'est que c'est pas parce qu'ils ont sorti ces trois-là qu'ils euh, ne s'autorisent pas à en ressortir dans quelques années mmh. avec un profil de carte différent. Exactement. Ouais. Euh, Puisqu'on a déjà vu euh, Captain America 2, mmh. euh, Thor, Iron, 2, Man, euh, enfin, Iron Man 2. Ça. Euh, donc ça peut être des évolutions C'est même marqué dessus, parce ils te disent Mark 4, donc ça veut dire c'est l'itération, c'est le prototype, enfin le, le, le, la version numéro 4 des Sentinelles, mais tu vas tu avoir une Mark 2 une Mark 3 une Mark je sais pas combien, mmh, mmh. ils peuvent en sortir euh, d'autres, qui sont bah, d'autres Sentinelles, c'est des robots produits en sortie d'usine. Donc c'est comme tu achètes tes Twingo et tes machins, puis après tu as la version de l'année d'après, son amélioration, c'est pareil. Est-ce que tu viens de comparer les Sentinelles avec les Renault Twingo ah, c'est parce que j'ai connu quelqu'un qui a une twingo bleue, ce même bleu. C'est euh, une twingo. Es je pense que j'ai pensé à ça à cause de ça. Franchement. Euh... <rire> Moi, je les avais fait venir pour avoir un crédit, tu vois, tu, vois, tu sais, genre, euh, le gars... C'est quatre de défense physique, je... là, tout le Moi, moi je vais m'entendre, ce gars. Attends, j'en vois. Alors, euh, les <rire> vous retiendrez, hein. Je vais peut-être <rire> le mettre dans mon <rire> La Twingo <rire> de Marvel Crisis. <rire> les gens vont se dire, c'est quoi En eh, est-ce que vidéo mmh. putaclic totale. Ouais, mais ça... Les Sentinelles, que... la Twingo de Marvel Crisis. Les gens vont se dire, mais de quoi ils nous parlent, racont... ceux-là, <rire> quoi Ils <rire> parlent. Mais ouais, c'est dans l'idée que c'est juste... C'est des robots que... Ouais, ouais, ouais que chaque année ou chaque, chaque itération, bah, ils, ils changent des trucs, ils mettent des nouvelles options, et puis voilà. Quoi. Ouais. Prochain défi pour les décors, une Twingo... Et y compris en euh... taille d'ailleurs, parce que là, l'air de rien, c'est des Sentinelles, mais qui en vrai, par rapport à ce que tu peux voir même dans le... Dans le là, on s'est beaucoup inspiré du dessin animé années 90 pour ouais. le Let's Play de ce soir, hein, parce que c'était quand même la référence en ce qui me concerne. Il euh, y en a qui font des immeubles, une, une taille d'un immeuble complet, enfin, elle peut faire 40m2, enfin, je sais pas combien, mais des trucs énormes en Sentinelles, tu peux voir ça comme j'ai dit, jusqu'à des petites, donc t'as vraiment des modèles très différents, euh, chacune ayant... Euh, des bébés Des compétences, oui, bah t'as as, as, as une histoire. Le personnage qu'on va voir ce soir, Cassandra Nova, qui à un moment donné met la main sur euh, Master Mold, donc le, qui retrouve hein, le Master Mold que tout le monde croyait avoir oublié, perdu dans un coin. Elle finit par fa fa fabriquer des sentinelles microscopiques, qui vont essayer d'infecter ah, les mutants ouais. de l'intérieur. Okay. Donc euh, oui, aura même des sentinelles, des nano-sentinelles, qui vont exister dans l'histoire. D'accord. Bon, on parlera de mmh. ce personnage-là euh, lors du... Euh... Qu'est-ce qu'elle du... vient faire parmi les eux C'est à cause de ce qu parmi... narratif-là où elle mmh, retrouve ouais. un Mold et puis qu'elle essaye de... de relancer les sentinelles à sa cause. D'accord. D'autres choses à dire sur le fluff euh... Pas particulièrement, mmh. à part que les X-Men les dérouillent assez souvent. Voilà. Ce soir, je suis pas je... Ce soir, on pas va essayer de faire l'inverse. C'est <rire> moi qui <rire> vais jouer les méchants. C'est qui qui, qui, est est qui. Alors, c'est ce soir, euh, pas forcément pour mmh. vous. Ah, hein, ouais. Euh, parce qu'il y a peut-être un montage entre l'émission, il y aura euh, deux 3 jours entre euh, l'émission euh, et, euh, et la partie. Et tu actives la cloche de notification après t'être abonné et avoir liké cette vidéo, et comme ça tu auras ton petit sucre de let's play des scintillettes. Ça c'est fait, j'ai fait ma pute, et accessoirement il y a un tipeee En plus une calecule de bleu. Non parce qu'ils mangent cher quand même, eux aussi, je sais pas pourquoi, je m'entoure toujours de mecs qui consomment. Ah t'as vu les gabarits, c'est pas vrai Ouais en même temps, on est des bonhommes quoi, faut, faut les nourrir quoi. Euh, oui, encore, encore quelque chose à dire mm -hmm. au niveau fluff avant d'aborder les cartes ou... Je crois non on, va, on a fait l'essentiel. Hein. Ok, alors ce qu'on va faire, euh, c'est qu'on va passer comme ça, et puis par là, ici, là, par là, je vais, je vais faire plus apparaître euh, la carte. Donc il y a deux euh, types de cartes, il hein. y, y a la sentinelle des MK4. Après, ah non, la, la MK4, les, les petites. Les petites, voilà. On a travaillé avant mm. la vidéo. Les petites. Ouais, on a travaillé avant la vidéo, voilà. Ouais. Mm. Tu avais dit dans quelle heure on faisait les choses. Ouais, moi, il je... y, y a, ça, c'est. Mais t'écoutais pas. C'est la, ouais, ouais. la grosse. D'instinct, il était pour la grosse, Hein? Moi, hein Toi, t'aimes bien quand elles sont. Voilà, ah, non, voilà. Euh, ouais. Et, euh. <rire> <rire> Ça part en live. On a... Pourtant, on a bu que des trucs normaux. Oui, le et ensuite... le que je sais pas qu'il y avait dedans. Mais... Et ensuite, il y, aura, euh, il y aura la prime. Donc, en fait, mm. on va aborder d'abord euh, les MK4 et ensuite la prime parce que mm. vous verrez qu'il y a très peu de différence mm. au niveau au niveau des cartes ouais. euh, entre euh, les classiques et, et, et la prime. On va commencer avec le, le petit euh, gabarit euh, qui est euh, qui est au-dessus. Et là, je vais faire mon chieur parce qu'on est quand même sur la chaîne de Pierrot mm. et c'est la première fois qu'on va du de crisis ce protocole. Ouais. Et je vais quand même te demander de nous expliquer un tout petit peu ce premier pavé là, le petit coup de poing, euh, ouais. le, le, petit, euh, le petit truc jaune, le petit truc bleu, euh, partant du principe que on vous fera un let's play un peu didactique, ouais. pas trop quand même, parce ouais. qu'il faut qu'il plaise à tous, et on vous réexpliquera quand même deux, trois euh, phases de jeu. Après, moi j'y ai joué en hein, votre compagnie, c'est vraiment un jeu qui s'aborde très facilement. Ouais. Ouais, c'est parce qu'on t'a laissé gagner ça. <rire> Ah ouais, tu Ouais, bah, il me semble qu'en fait, malheureusement, mm. on passait notre temps à s'entretuer nous deux, on t'a laissé faire ton moi, truc je te tranquille. Des câlins, toi, tu faisais ton câlin, hein. toi, tu faisais ta teuf. Titi il lançait des dés, on sait pas pourquoi. Ouais. Voilà, enfin, je dis t'adore, moi. Bah, ouais, Spécial spéciale dédicace à Titi. Moi, je pensais que j'étais nul en jeu de dés. C'est le prince du dés, Titi. Non. Ouais. Ah non, non, mais là, moi, je suis super mal, les gars, quoi. Non. Super non. Mal. Le mec ne fait qui... jamais un 6 en une soirée, sauf si le 6 le fait perdre. Et si jamais le 6 le fait perdre, il va faire que ça de la soirée. Et sinon, pour ce qui est de l'explication de la partie que j'ai gagné, Mmh. Ouais. Je crois. Oui. Il me semble, hein Oui, oui. oui. En fait, j'ai utilisé une méthode qu'on développe dans Tool Wars. Vous connaissez la méthode de Tool Wars Tu vas nous raconter Vous connaissez le jeu C'est sous-marin. J'attends que les gens se claquent entre eux. Et une fois qu'ils sont tous mmh. morts, je jaillis et, et, et je loge des balles dans la tête de ceux qui gisent au sol. <rire> Voilà, ça c'est moi. Ah, puis en plus, t'étais bien tombé, parce que t'étais tombé sur deux abrutis qui, d'entrée jeu On me fait commencer, T'es genre en mode. Bon gueule. bah, c'est toi, t'as fait ton ma cible. Ah, tu m'as tapé, tu m'as coulé mon porte ah, Bon bah, ouais, bah, je me venge. Bah, un <rire> Juggernaut au milieu de la table, il te demandait rien, Juggernaut. Euh... Il était là, il faisait sa vie. C'est ouais. toi ouais. qui viens. Euh... Bon, on l'a pas filmé, celle-là. <rire> Allez. Bon, bref. <rire> on enchaîne sur, euh, sur la carte. Alors, raconte-nous un petit peu. Déjà, première chose, il faut savoir que les cartes qui vont être montrées, ce sont les cartes qu'on dit V2, parce que les cartes de la première version de Marvel avaient un format légèrement différent, Verticale, comme ça, voilà, et pas horizontal Et on pouvait pas les lire, du coup. Alors, ils les ont mises dans le bon sens, puisque l'écriture est dans le bon sens. Moi, personnellement, <rire> je préférais l'ancien format. Après, moi aussi. Importe, ouais, mmh. moi peu importe, c'est un peu... Quantiquement, c'était plus, ouais, plus joli. Ouais, mais pour des raisons de, de facilité d'édition, mmh. apparemment, c'est plus pratique, ça. C'est pas très beau. C'est moins beau, mais apparemment, c'est plus pratique. Beau, mais c'est plus pratique pour la traduction, genre de choses. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'il est enfin traduite, je... Il va potentiellement être traduit. Non parce que là tu me parles c'est plus pratique pour la traduction mais il n'est pas traduit. Non mais il sera traduit. AMG l'a annoncé après de camp. Bah. Voilà. On dira rien. Alors euh... on sait tout mais on dira rien. <rire> <rire> en haut à gauche euh... parce qu'il sera traduit. Oui. Oui oui. Contrairement non. à ce que certains ont laissé supposer. Bref. Euh, en haut à gauche on retrouve donc déjà en premier le nom euh, du personnage c'est souvent son nom de super héros. Et en dessous le petit nom qui est très important qui est le nom euh, comme on peut. Oui, L'alias quoi. Ou... L'alias Spider-Man. Parker. Voilà. voilà. Captain America, Steve Rogers. Pourquoi Parce qu'il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas jouer plusieurs fois le même personnage mais en fonction de ce petit nom. Par exemple, je m'explique, Spider-Man Morales s'appelle Spider-Man et il y a Spider-Man Peter Parker. Euh, et pourtant bah, on peut jouer les deux malgré le fait Parce que, que c'est le même nom. C'est deux mecs différents en fait. Voilà. Donc là on a Sentinel Prime MK4 et Sentinel Prime MK4 mmh. comme ça. Voilà. voilà. <rire> C'est plutôt simple. C ça. Alors ensuite, le principe de jeu se base globalement sur trois euh, systèmes énergétiques, on va dire ça comme ça. Euh, qui sont euh, à la fois le système de défense et le système d'attaque. Donc en rouge, on a les capacités qui impactent le côté physique, en jaune, on a les capacités qui impactent le côté énergétique, mm -hmm. et en bleu, le côté psychique. Et mystique, ou, ils, ont, mystique ils ont mélangé oui. les deux, en fait. Tout ce qui n'est pas dans les, autres, les deux autres catégories, le mental et puis la magie. Quoi. Voilà. Donc dans le petit carré en haut, ce qu'on voit, c'est la défense. Donc en rouge, on peut lancer 3 dés de défense, en jaune, 4 dés de défense, et en bleu, 4 dés de défense. Voilà. Donc ça, on le contre les attaques correspondant. Donc voilà. rouge, tout ce qui est coup de poing en gros, hein, classique. Euh... D'accord, donc en fait là, la, la 3-4-4 c'est les dés que je jette en défense. C'est ça. ça. Puisqu'en fait le pool que je vais euh, agréger en attaque, il est plus sur l'autre partie de la tête. C'est ça. ça. Ok. Très bien. Ensuite, bah, avec le, le petit... Euh, le, le symbole euh... de l'électrocardiogramme. Euh, ouais, hein. Je vais crever, voilà. je vais crever. <rire> c'est <rire> le nombre de PV. Ok. Donc vous verrez que bah, en fait, les sentinelles, elles ont plein de PV. Mm -hmm. Donc ah. On va voir pourquoi elles ont plein de PV. Voilà, sur la MK4, on est à 7 PV. Mmh. Et sur la Prime, on passe quand même à 10. De base, c'est hein, pas mal. Sur, sur le premier profil, on verra qu'il mmh. y a une petite particularité à Marvel. Euh, ensuite, l'espèce le, de petit symbole génétique, ben, c'est la puissance du personnage. Donc la MK4, c'est une valeur de 4 pour la Prime qui est une valeur de 5. Globalement, vous allez voir qu'on joue des scénarios avec une valeur en points. Et tout simplement, ben, on doit avoir un nombre de points correspondant à cette puissance. C'est le coût de la figurine C'est ça. ça. Ok. Voilà. Ensuite ça, Je on crois que a 4 ça... c'est déjà pas mal, 5 c'est ouais. déjà des gros modèles en fait voilà. hein, dans le jeu. 6 c'est ouais, les Big Boss, et au-dessus. Hulk c'est 6. Hulk Magneto c'est 6. Spider-Man c'est quoi C'est 3 et 4 selon laquelle version. Voilà. Voilà. Pas cher du tout. Euh, qui, Black Widow à 2. Ouais, en même temps elle meurt. Alors non mais vous verrez qu'en fait un truc qui est vachement bien dans le jeu, c'est pas parce que vous jouez des gros bills que vous êtes ultra pété. En fait, le jeu est très bien équilibré parce que ça reste un jeu d'objectif et que ben bah, un gros mec tout seul il fait pas euh, la game quoi. Alors après ça reste des menaces. Sauf si hein. c'est Hulk. Bah, un Hulk qui te met une carte, tu le sens quoi. Donc euh, mm -hmm. donc voilà. Euh, ensuite on a la taille. Alors les Sentinelles, elles ont une taille de 5. On verra que ça, ça a une petite importance. Vachement cool. Est Pourquoi de... lui est... qui est prime, et qui est plus grand, il fait aussi 5 Alors un ordre de grandeur. Ouais, voilà. C'est pas forcément une oui, histoire un de taille. Coup, <rire> il faut savoir oui. qu'il y a des personnages qui ont des grosses tailles alors que visuellement c'est pas forcément le cas, c'est qu'ils mmh. considèrent d'autres paramètres comme le volume euh, comme potentiellement la lourdeur du personnage ce genre mmh. de choses ah, mais pour, ah, pour oui, une petite idée, ben, tu vois, le jeu va de 1 à 5 pour tout hein, dans ce jeu, donc y compris les décors ont une taille, pareil qui va de 1 à 5 euh, les gros bâtiments les plus gros bâtiments qu'on ait, bah, ils sont à 5 Donc c vrai que les sentinelles sont considérées comme les plus gros buildings et les plus gros bâtiments en termes de taille et de poids euh, mais pour avoir après, un, un point de rapport à 1, t'as un truc insignifiant et ridicule je crois que c'est Rocket Raccoon c'est 1. Ouais, La plupart bien. des humains standards font de taille de 2. Dès que c'est des mecs un peu costauds genre Colossus, etc., Ultron, c'est taille 3. Les gros bébés, genre Hulk ou Duburnaut, c'est taille 4. Mais alors, du coup, euh, on fantasmait un Galactus, mm. c'est Ce serait uh, taille 6, 7, 8, 5, ouais. ouais. il n'existe pas encore, enfin. Euh... Franchement, le jour où ils sortiront Galactus, soit ils vont le mettre à une taille humaine, entre guillemets, donc genre une taille mm. de sentinelle ou un truc comme ça, un peu comme Dormamou, quoi. Mm. Euh, soit ils vont nous sortir un gros bébé comme ça, euh, Galactus. Ou, ou, ou t'as juste, juste le pied, as ouais, fait voilà. le pied de Galactus, voilà, tu dis... que ça. Ouais. Non, mais... <rire> ça, bien, ça. Non, mais. après, on peut spéculer, mais je pense qu'ils nous la feront à une grosse taille, mais pas trop mmh. grosse non plus euh, d'accord voilà. mmh. et puis ben à côté S c'est son yeah. mouvement on verra qu'on a des réglettes en fait qui ont mmh. certaines tailles que et ça alors elles sont où les réglettes euh, elles sont de l'autre côté sont, là bas bravo là -bas. Hein là -bas. Ah, mais alors c'est quoi cette équipe là on peut pas se lever parce qu'on est câblé en gros de façon le S c'est small et après le M pour medium et L pour longue et alors vous savez quoi vous qui êtes des fidèles de la page Pierrot eh bien, c'est la même chose que Star Wars, Star Wars Légion. Légion. Oh, Comme par hasard. Oh, comme c'était tout oh, le Et comme X-Wing oh, ah, Pas du non. tout. Ah, ils, ont, ils ont la logique <rire> des réglés aussi dans X-Wing, c'est vrai. Il n'y a pas les réglettes là dans X-Wing. Il y a des réglettes, mais ce n'est pas les mêmes. Bah Bien sûr. Que Là, par contre, pour les Légion, pres... c'est presque les mêmes. Mm. Euh, non, non, non, non, non, non, Non, elles sont, non, plus grandes. Non, elles sont beaucoup ouais. plus grandes. Mais bon, c'est le même système avec une rotation au centre, c'est hein, ça. Mmh. ça. Et puis, il bah, y a celle qui fait 1, celle qui fait 2, et puis effectivement, mmh. on peut monter... Il euh... y a combien de vitesses dans, euh, dans, dans là, le jeu 3. 3, okay. et après, as... sinon, tu as des compétences qui te permettent un petit peu d'influer de, de, de, là-dessus. Genre, tu as mmh. des mecs qui peuvent gratter un petit mouvement en plus, mmh. ou un petit, un petit saut, machin, selon les besoins pour ajuster. C'est ça. Mais... Bon, là, c'était sur le... le... le... Le, le camé principal, mmh. qu'est-ce qu'on en dit Qu'est-ce qu'il faut re, re, ressortir de ça Alors, beaucoup de points de vie, déjà... Euh, Grand je... Oui. Grand et beaucoup de points Alors, de vie, Alors, ce qui en ressort, déjà, la première chose qu'on regarde un peu, c'est le coup en point avec les PV défense. Mmh. Là, ce qui en ressort, c'est mmh. que rien que la figurine de base, parce que la, la, la MK4, c'est la figurine de base de l'affiliation... Et un personnage cher. 4 points, c'est cher. Euh, par contre, ça a 7 PV, donc ça veut dire qu'en gros, c'est des poteaux. Hein. Ils sont là, mmh. ils ont plein de PV, ils encaissent. Et ça a quand même des bonnes défenses, malgré le fait que c'est une défense de 3 en physique. Mmh. 4, c'est déjà de la bonne défense. Mmh. 3, c'est du standard. 2, c'est pour les personnages un peu faibles. Donc, en mmh. gros, on a un personnage poteau qui, sur le profil de base, on se dit, voilà... Ça va être là, ça va être chiant. Et surtout, le, le gros truc, c'est la taille 5. Parce mmh. que la plupart des... des le jeu, c'est un jeu d'objectifs. Il faut se placer pour tenir des objectifs et, et, et essayer d'y rester. Il y a beaucoup de compétences. Ils permettent de jeter des gens, de les dégager d'un point, de les repousser. Là, la plupart lui. des trucs pour repousser dans le jeu sont, vont au plus haut à la taille 4. Ils sont très rares les personnages qui peuvent repousser de la taille 5. Bon, il y a Hulk, par exemple, qui pourra le faire. Quelques gros costs comme ça, mais il y en a très peu. Bon, par exemple, dans l'équipe de X-Men de base, même Rogue, elle peut jeter que jusqu'à de la taille 4. Donc, on ne ouais. peut pas bouger les sentinelles des points où elles sont. Donc ça, ça va prendre en compte, c'est-à-dire que côté, s'est installé sur un point, il bah, y est. Puis il va falloir la coucher. Et il y a oui, des points oui. de vie. Donc, il y a vraiment ce côté euh, gros robot solide, un poteau, qui reste là, piqué là, puis... et puis qui va être compliqué à descendre. J'aborde ce sujet-là tout de suite mmh. avant qu'on aborde euh, la, la, la, la carte mmh. en elle-même. Là, euh, 7 points. Quand on est à la fin de ces 7, 7 points... C'est pas fini. On retourne Ouah. à la carte. Et on a le côté rouge abîmé. Hein. On a le côté mmh. obscur de la force. Mmh. Voilà. En fait, euh, ce n'est que lorsqu'on a bouffer les 8 points ou les 6 points de côté, de 6, ouais. euh, que la figurine dégage ça. définitivement du jeu. Aucun si se rappelle, voilà, c'est ça le, le fonctionnement du jeu. Toute la, la, la plupart, là, 99% des figurines du jeu ont deux, deux faces. Ouais. Une face en pleine forme, une face blessée. Ouais. Une fois que la figurine en pleine forme a perdu tous ses points de vie, elle est considérée comme KO. Il peut pas rien lui arriver. Donc, mm -hmm. euh, quelque part, voilà, elle évite tout ce qui lui ben. Ça évite d'avoir une figurine voilà, qui meurt non, sans elle, avoir joué. Elle est d'aise, je dis KO dans les pommes. Ouais. Voilà. Et en fait, euh, début du tout d'après, elle va revenir, mais de l'autre côté de sa fiche, donc côté blessé. Et donc, elle a un deuxième côté, une deuxième vie entre guillemets. C'est seulement à la fin de ces points de vie là qu'elle est définitivement retirée. D'accord. Et à savoir que le profil de l'autre côté des fois change et des fois change pas. Ouais. Et ça veut pas dire abîmé, plus faible. Ouais. Des fois, ça arrive. Mm. Mais des fois c'est l'inverse. Et ça veut pas forcément dire abîmé beaucoup plus fort non ça, ça plus. Non. Non mais on va prendre l'exemple. Un modoc du côté euh, neuf est très fort. Du côté euh, cassé, bah il, il se prend la foudre, hein, clairement. Ouais, c'est une merde. En euh, temps euh, laid, euh, mais un Captain America, par exemple, est plus fort du côté blessé. D'accord. Okay, et souvent voilà. c'est le côté fluff, c'est de te dire, ce personnage-là, est-ce que c'est plutôt du genre bon quand il a pris une raclée, il se relève et il y croit, puis il donne tout ce qu'il a, ou au contraire, bah par exemple, tu prends du Gurnaut, euh, bah, il, il part du principe qu'il a plus son casque, et donc il devient très vulnérable à tout ce qui est attaqué psychique, alors ton côté en pleine santé ben euh, ça lui fait pas grand chose oh, euh, quoi. et en fait ça lui permet de, de suivre un peu le côté fleuve des personnages en disant ben, quand lui, euh, il lui arrive des trucs, comment il réagit ouais. euh, Green Goblin c'est pareil, quand il passe du côté, euh, du côté blessé euh, je crois que côté scénario, il cherche plus trop à jouer le scénario, il devient beaucoup plus agressif, donc ouais. t'as un personnage vraiment tu dis bah ben, il a pété un plomb et tout ce qu'il veut c'est tuer tout le monde quoi. Ouais. et il perd son, son self-control et justement t'as ce côté, euh, ce, ce, cette dynamique permet de faire des trucs rigolos comme bah, sur les sentinelles, on va voir que c'est le cas justement. Ils ont fait deux profils ouais. différents. Eh bien, bah, allons-y. Alors, au niveau de ces euh, sentinelles de base, mm -hmm. on va retrouver Plasma Blast, euh, Suppression Protocol. Donc, ça, c'est les deux attaques, déjà. Euh, peut donc, ça, c'est les... deux voilà. attaques. Et on verra les pouvoirs ensuite, après. Le Restrain euh, Cable, mm -hmm. le Master Mold, Mold mm -hmm. le Power Matrix, le Sentinel Programme. Et puis après, on a euh, une dernière euh, barre. Euh, fight, euh, Immunity, mm. tout ça. D'abord, les logos. Jaune, Alors... rouge, étoile euh, petit bidule, bah. hop, éclair, et, et puis infini, infini, infini. Ça, veut dire ça, ça on va séparer en, en, en deux catégories, en ouais. deux catégories, voire je dirais en trois catégories. On a déjà tout ce qui est attaque. C'est pour ça que je préférais l'ancien euh, format de carte parce qu'il séparait vraiment ouais. les attaques les atta des super, super pouvoirs. pouvoirs. Ouais. Euh, les attaques, souvent, bah, on a le symbole du type de l'attaque que c'est. Pour, mm -hmm. euh, pour rappel, donc énergétique, enfin physique, énergétique ou psychique. Donc le petit symbole avec le point, le zigougui ou l'œil, et la couleur. On a toujours euh, ce que l'attaque fait, donc la distance à laquelle elle tape avec la La target. 3, okay. Voilà, le nombre de 1. dés qu'on va lancer pour l'attaque. Ça, c'est les poids, ouais, okay. la force mmh. de l'attaque. Et le coût en pouvoir de l'attaque. Parce que c'est un jeu dans lequel on va euh, euh, capitaliser euh, de l'énergie. Mmh. Et au fur et à mesure qu'on capitalise de l'énergie, on va pouvoir euh, dire bah, je déclenche tel type d'attaque. Donc est il n'est pas question. Euh, tour 1 de balancer une suppression de protocole à mm. moins d'avoir, euh, je sais pas moi, irrité de, de, de points d'énergie Ça peut ouais, arriver mais ça bah Justement ah, mais on va mais voir mais que dans va. le cas des Sentinelles Ils ont fait un très bon game design ouais. Pour empêcher très, effectivement très, très les trucs Sentinel abusés va. dès le premier tour euh, Et donc du coup euh, Pour être très synthétique si j'attaque quelqu'un avec le Plasma Blast, je vais lancer 5D à distance 3. Avec la Prime, oui. Oh, avec la Prime, oui, oui. Ah oui excusez-moi. Mm. Là, 3D à distance, euh, 4D à distance 3. Mm. Et donc, celui qui se défend, il utilise sa capacité jaune mm. de défense énergétique. Exactement. Okay, voilà. Voilà. Alors, à savoir que dans 99% des personnages, il y a ce qu'on appelle un builder, donc qui est une attaque gratuite qui génère de l'énergie. Bien sûr. C'est pas le cas de tous les personnages. Il mmh. y en a certains mmh. où euh, ils sont différents. Euh, comment il s'appelle ce perso qui ne génère pas d'énergie Electra, par ouais. exemple. Il mmh. y a Electra mmh. qui ne génère pas d'énergie sur son attaque principale. Ou d'autres, Dormammu, par exemple, ne génère pas sur son attaque principale, mais ils ont d'autres manières de gagner de l'énergie. Vous pouvez flipper les mecs, vous les connaissez par cœur Ah bah oui, à peu près. Il y en a combien des figurines non. des sorties euh, pour l'instant 140, mmh. un truc comme ça Ça oh, oh, amusera on fera un quiz un jour. Ouais, ça pourrait <rire> être rigolo. Euh, donc là, le Plasma Blast, en gros, c'est une attaque standard, 4D, 5D, c'est souvent le... le nombre de dés standard qu'on a mmh. sur une attaque génératrice d'énergie, ouais. donc le Builder. Euh, souvent, là, là, les Builders sont de deux manières. Soit ils génèrent autant d'énergie que de dégâts infligés, mmh. donc l'autre, s'il loupe de la défense, il prend des dégâts, mmh. on gagne autant d'énergie. Soit c'est juste génère 1, quoi qu'il arrive, que tu ne mets pas de là, dégâts, que tu en du coup? 1. Là, c'est le nombre de dégâts infligés, mais on va voir qu'il y a une petite particularité. Mmh. C'est que cette attaque en fait, a un bonus en plus qui est euh, un peu rare sur le, un builder. C'est que tu peux payer de l'énergie en plus pour mettre autant de dés que d'énergie payée. Jusqu'à 3 maximum. Euh, ce qui fait qu'on peut avoir une attaque sur la MK4 de base à 7 dés ou à euh, 8 dés hein. sur la prime. Tu veux dire que quand j'aurai capitalisé de l'énergie, je peux revenir sur cette attaque qui est normalement gratos. C'est ça. Et la survitaminer sur en mettant ça. des... Pour, pour assurer de faire plus de dégâts. Et surtout, vu que c'est ton builder qui te rend de l'énergie, bah, les dés que tu mets, tu peux ouais. potentiellement les récupérer grâce aux dégâts que tu vas infliger. Sachant que c'est un jeu dit exponentiel, c'est plus on met de dés, plus on va taper très très fort. Parce qu'en fait, bah, on a une génération de dés avec les critiques qui rajoutent des dés, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui s'ajoutent plus on a de dés, mmh. qui fait que là, potentiellement, en fait, sur un builder, de payer 3, ça peut être un très bon investissement. D'accord. Donc là, il faut, faudra voir dans la pratique en jeu. C'est toujours pareil. Des fois, on a des surprises. Hein. Des fois, on se dit ouais, ça c'est trop fort. Et puis on joue, puis on se rend La Partie d'après. Ça... <rire> bon, okay. Voilà, Et inversement. <rire> euh, ensuite, donc euh, le... on a suppression le protocol. suppression protocol qui est en gros la capacité, enfin, l'attaque ultime. C'est souvent ouais, comme ça les ça. personnages. On appellent ça le, le spender. Donc c'est celle voilà. dans laquelle tu dépenses ton pouvoir justement. Euh, mmh. Certains personnages en ont qu'un, comme ici. Des fois, ils en ont deux. Mmh. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est des attaques un peu tricks qui vont faire un effet ou quelque chose comme ça, ou c'est juste une grosse attaque qui te met à tarte, puis tu te la prends, puis t'as mal. Trois euh, énergies, là, quand même, pour la faire. Oui, il en mais pour 4, 8D. Il en faudra 4 pour le Prime, 8D, et mmh. puis pour le Prime, on passera à 9D. Ouais. Il fait tout un petit peu mieux que les autres, le Prime. Hein. Ouais, bah, oui. En gros, le, le Prime a un d en attaque de plus, les compétences coûtent un de plus pour euh, le, le, le Spender, et on verra qu'il a une capacité en plus. Enfin voilà C'est plutôt euh, bien fait à ce niveau-là. Donc son ultime, tout simplement, bah, pour 3, c'est 8D à distance 3. Alors, petit truc que je n'ai mm. pas dit, mais distance 3, on se rend pas compte, mais c'est vachement bien. Ouais, ouais. Euh, la mm. plupart des attaques au corps à corps sont à distance 2. Distance 3, pour une attaque de base, ça commence à être très sympa. Et si c'était à distance 4, comme un Hawkeye, par exemple, mm. euh, ça devient très très cool. Quoi, parce qu'on verra que distance 4, on est très est très bien. C'est même, même, même 5 crois. Ah c'est même 5 Hawkeye, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc là, en fait, on verra, euh, on expliquera, mais euh, sur un sur on va dire un sur résultat, le, alors, alors, sachant Goui. que c'est le challenge au War Game Legend, un hein, de euh, mes challenges perso, c'est que la France entière dise zigougui et, et pas et, wild. Ouais, les ouais, euh, on connaît zigougui. En voilà. fait, on s'est aperçu que les gars le disaient déjà, donc en fait euh, voilà. Donc, euh, le donc que... le sur un ouais. zigougui, <rire> sur, -oui -oui. sur un zigougui, <rire> zigougui. -oui. Moi, j'aime bien parce que ça me va, ça me va. Ça se voit bien, c'est un petit truc qui fait comme ça, Ouais, ça paraît logique. Donc, il fait suppression, suppression. Et en gros, après que l'attaque a été résolue, pour chaque zigouli, euh, sur le jet d'attaque, enfin, donne-le au prof d'anglais. Sur chaque zigouli, <rire> en fait, on peut mettre euh, un effet d'état voilà, qui est soit un soit choc, soit, soit un... slow. Donc trois états qui sont en plus tous relativement intéressants. Donc euh, ralentir euh, les gens dans le jeu, ben ça peut carrément casser euh, une dynamique de jeu. Hein. Quelqu'un qui va très vite de coup va tout lentement. Incinérate, ça baisse la capacité de défendre la personne en face, donc c'est compliqué. On choisit ce qu'on fait En fait, la sentinelle va choisir lequel des états elle inflige. Et donc, comme c'est pour chaque zibouiste en fait trois, tu peux dire « je te mets les trois ». Les trois, ouais Sachant que les effets d'état, euh, les mêmes effets d'état ne se cumulent pas. On peut pas mettre deux ainsi ouais, ouais. mm. mais on verra qu'on peut euh, soit les enlever en sacrifiant une action, ou on a des cartes ou des capacités. Ouais, c'est peut-être peut même les plus enlever. intéressant de voilà. d'en de, de, mettre différents, non Ah bah oui, non, on perd vraiment oui, le, on fond, le gars. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les attaques de base. Euh, ce qu'on peut en retenir, c'est que deux bases, ben, bah, c'est un 4. Elle a euh, des attaques plutôt équilibrées, je trouve. Ouais. C'est pas pété. En vrai, ça vaut ce qu'un 4 fait. En vrai, 4, c'est même euh... sur, la, sur la courbe basse, la plupart des, même des personnages qui valent 3 dans le jeu ont souvent des attaques à 5. Ouais. À 5D, elle a donc que 4D, mais avec la capacité de pouvoir les augmenter. Voilà. Donc, en fait, on est sur un truc qui pourrait, bah, comme tu dis, mesurer, équilibrer. Donc, euh, euh, voilà. On, on aurait pu s'attendre à se dire, on a un gros perso, il va cogner fort, tout ça. Oui, mais sans plus. Enfin, voilà, bah, pas, pour cogner il fort, faut il faut qu'il paye. Voilà. voilà. Euh, ensuite on passe sur ce qu'on appelle bah, les, les super pouvoirs mmh, tout simplement mmh. on a euh, trois types de super pouvoirs, non, enfin quatre exactement on a euh, déjà pour les personnages standards euh, ce qu'on appelle les capacités actives donc c'est une espèce de petite croix avec des flèches qui sont en gros des capacités qu'on va payer ou pas des fois c'est gratuit euh, mais qu'on va choisir d'activer ça veut dire à ce moment là je vais payer pour faire ça il faut, que tu, faut, que, faut que tu actives voilà. le, le, la figurine en question. C'est ça. D'accord. Donc si tu dis « j'active », tu ne peux pas le faire pendant le tour d'un autre. Voilà. C tu dis « j'active ma sentinelle » et pendant son tour actif, je peux activer un hein, des pouvoirs en question. Voilà. Ensuite, on a les pouvoirs dits « réactifs » qui sont avec des espèces de trois petits éclairs qui sont en fait « il va se passer quelque chose, je peux faire ça. » D'accord. On m'attaque, bah, je peux faire euh, j'en sais rien. C'est la différence défense, avec euh... le pouvoir actif, c'est que celui-là, c'est un pouvoir réactif. Donc, Donc là, il y a que le prime qu'on a une, on abordera quand on fera le prime. Ici, là, euh, on a euh, le euh, restraint Cable, qui a un pouvoir actif. cable. Ouais. Restrain Cable Restrain Cable on, on se croirait dans Virtua Fighter. Ouais. <rire> <rire> <rire> la like, like, restrain, restrain Cable euh, Globalement, c'est une capacité que moi, je trouve très forte. Euh, mm -hmm. Deux énergies. C'est deux d'énergie, c'est abordable. Ouais. Euh, surtout qu'on verra que les Sentinelles peuvent quand même gagner pas mal d'énergie au final. Pour deux d'énergie, euh, pour simplifier un peu, si on envoie un câble sur un adversaire, on l'attire à nous. Donc euh, c'est un hit distance 4, il n'y a pas de ligne de Enfin euh, il faut être en ligne de vue. On choisit un personnage et il bouge de S, donc la réglette taille S, dans notre direction. On ne peut le faire qu'une fois, mais en fait, pourquoi il est très fort ce genre de, pou de, de pouvoir Donc, on verra que dans le jeu, on a euh, trois mécaniques en fait qui font euh, qu'on sait si un personnage va être fort ou pas, enfin, euh, ouais. ou plutôt équilibré, ce genre de choses. On a les mécaniques de reroll, que ça soit d'attaque ou de défense, ouais. le fait de faire reroll ou de reroll d'aider. Mmh, mmh, mmh. euh, on a les mécaniques qui permettent de soit rajouter du mouvement, soit de contraindre l'adversaire à faire des mouvements. Oui, puisque c'est un jeu d'objectif, donc euh, déplacer voilà. les mecs sur les objectifs, c'est chiant. Bah, mmh. Surtout qu'on verra qu'une fois qu'il a activé son personnage, personnage, il peut plus quasiment jouer avec. Donc si toi tu joues après et tu lui dis bah je bouge ton personnage de l'objectif, ouais. il a dans l'oss. Mmh. Et euh, la troisième c'est tout ce qui agit sur les objectifs en eux-mêmes du style bah T'as un, euh, as un, as un asset que tu détiens, bah moi je te le prends, l'asset ou je te le fais tomber. Parce que lui, il peut arracher l'objectif des mains d'un type d'objectif Non, mais là, il peut bouger les gens. Sur... T'as as deux types d'objectifs dans le jeu, t'as ceux que tu ramasses et que tu dois tenir, genre t'as la gemme de pouvoir je ne sais quoi, mm. et puis t'as des lieux sur la, sur la carte où tu te dis, bah sur, je dois être à tel, tel endroit de la carte et Donc je voilà, tiens mon tel point. Endroit, je déplace le type. Ça. Par contre, il a la gemme magique, je peux lui enlever la gemme magique des non, mains justement, Non, justement, c'est l'inverse. La gemme, il va la garder. Par contre, s'il tient un point et il dit, ouais, je, je dois tenir la, le, le fort là, tu dis, bah non, tu dégages de cet endroit-là. Voilà. Tu peux le bouger d'un endroit de la table, et donc l'empêcher de scorer, puis le mettre dans une position ça. qui peut casser aussi des synergies, parce que le jeu, c'est un jeu qui est basé aussi, le fait d'être à telle distance, ouais, de tel personnage, qui te un bonus. qui tank pour les autres, qui... Exactement. Ouf, qui te Tu peux dire, tiens, bah tiens hop Colossus, tu t oh, je t'éloigne, puis bah, ouais. tu protèges plus personne comme ça. Bah voilà, ça. Donc c'est une compétence qui est vraiment très, enfin, tactiquement intéressante. Eh hey les ça. gars, hein mmh. j'ai déjà joué moi. Mmh. <rire> <rire> <rire> euh, ensuite, on passe sur le troisième type de compétence, qui est les compétences dites passives", avec le petits signes d'infini ouais. euh, qui sont des compétences qui sont tout le temps là donc souvent c'est des bonus genre quand tu prends des gars ça va être du 2 automatiquement 2 à 1 si jamais il se passe mmh. ça à côté de toi ben par exemple tu gagnes un d'énergie euh, les immunités voilà, voilà là, ça, ça, immunités, ça ça paye hein. pas c'est passif c'est tout le temps là c'est ça ils en ont 4 eux ouais, ouais. Euh, donc on a le Master Mold euh, qui, est qui fait donc référence au Master Mold du Fluff voilà. voilà En fait qui nous permet de jouer deux fois la même entité Parce que pour rappel comme on a dit Quand on a le même nom normalement on n'a pas le droit de jouer deux fois le, Un personnage avec le même nom Là il y a une règle qui nous dit bah si t'as le droit Du coup on peut en jouer deux et ça c'est comme ça les gars. Mais <rire> alors par exemple là quand je sors cette carte là Et que je sors deux figurines Les deux figurines qui sont là mmh. Je paye deux fois Ouais. Ah, tu payes deux fois les points. Ouais. Ouais. D'accord. C'est okay. tas deux cartes d'ailleurs qui deux... sont fournies avec. Oui, ouais, d'accord. Ah. Ok. Ok. Ok. Ok. Voilà. Non, euh... Parce que moi j'avais pensé que lui c'était un gros donc c'était une carte mm -hmm. et que eux c'était des petits donc sur la même carte il y en avait deux. Non. non. Et eh ben c'est no. chacun son ce entité séparée. Tu peux jouer la grosse et une seule petite si t'as envie. Mm. D'accord. Ok. Jouer deux Bien, bien vu. vu. Bien voilà. vu, Bien vu. Ou Tu peux même jouer une équipe qui n'a rien à voir. Tu peux dire je joue à, tiens les X-Men et puis je prends une, so une seule Sentinelle avec eux. Ok. pourquoi pas. Je t'autorise. Ensuite, on a une compétence qui moi m'a surpris et mmh. paradoxalement un peu agréablement. Euh, C'est la power matrix. Mais en tricks. gros, euh, la plupart des personnages qui ont un système d'autogénération d'énergie, c'est au début de la phase de power. Là, les cours avec anglais avec ouais. <rire> euh, là, en gros, c'est à la fin de l'activation du personnage, il va gagner du power. Donc comme disait Raf, mm. ça empêche les craquages de premier tour ou genre de choses qui est en mode, bah j'arrive et puis j'ai déjà de l'énergie, je te pète. Euh, les powers qu'on gagne dans la partie, on les garde pour le tour suivant. Ouais, vous, oui, euh, ouais. oui. C'est ça. Donc bon, gagne évidemment non il y a des jeux où on la, la euh... mécanique comme on disait tant là ils ont un, un, tout le monde en gagne un en début de tour normalement déjà tout le mm -hmm. monde en gagne un euh, certains ont des mécanismes de génération interne comme on a vu comme il a dit par exemple Hulk en génère trois en début de tour Magneto euh, en génère, Magneto un, en génère, en génère euh, un certain nombre selon les constructes de métal qui mis sur la table mais alors, en général comme, il, comme Clément a dit on, on gagne à ce moment là c'est-à-dire au début du tour après on en gagne avec les fameuses attaques de builder la fameuse attaque de base la plus gratuite qui t'en donne et aussi, dans le jeu, c'est chaque fois que tu prends des dégâts d'un effet ennemi, tu en gagnes d'autant que tu as pris de dégâts. Ce qui fait que ça donne, ça donne une mécanique de comeback. C'est-à-dire que tu te dis, ben, je viens de me faire sécher, je me suis pris une grosse patate de Hulk qui vient de me mettre 6 points de dégâts. C'est mal. Mais, mais, tu, mais viens, ça, tu viens aussi de gagner 6 points de pouvoir. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir, dans l'équilibrage du jeu, ben finalement, tu te dis, ok, si je me suis pris une sécher, le comeback va être d'autant puissant, de, de, enfin, tout aussi puissant, parce que, ben, t'as une espèce de mécanique de va et vient dans le structure ouais, du effet pouvoir, C'est ouais. comme ouais. ça dans Exactement. C'est ah, un jeu ouais. qui est super intéressant là-dessus, c'est que, bah, ceux qui jouent sans le, le, le diront, il faut vraiment jouer les parties en entier. Parce que des fois au tour 3, tu te rends compte que tu t'es fait dérouiller, tu es là, tu vois, oh, mm. moi je me rappellerai toujours d'une partie avec Raf où je jouais inhumain et il jouait euh, Criminal Syndicate. Ouais, ouais. Euh, Genre T2, il m'a séché toute ma team. J'étais là, enfin, oh, un peu bad, en mode putain, ça va être chaud. Je suis revenu après, j'avais tellement de pouvoir partout que je l'ai séché, et euh, au <rire> final, euh, bah, la partie a été bête. Excuse-moi, c'est ça, sur le... c'est inattendu. Il y a un jeu qui... Je, je, je fais une... une... Hop, un, nice ragas, un, un, un, un écart total, <rire> c'est dans euh, Underworld de, de Warhammer. Ouais. Euh, T'amènes des objectifs que tu peux remplir alors que mm -hmm. tout le monde est séché sur la table. Ouais, bah oui, oui, c'est ça. C'est fort, truc où il faut que toutes tes troupes soient mortes mm -hmm. euh, avant tel tour, tu vois. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a des trucs qui sont, qui sont excellents. Je, ouais. Voilà. Mais là, du coup, ouais, toi, tu dis qu'on peut à tout instant renverser la game. Ouais. Voilà. Et donc, comme on disait, le, le, la fameuse mécanique, la, le fait qu'ils gagnent leur pouvoir, eux, à la fin du tour et pas au début, comme par rapport à toutes les, les autres mécaniques de génération, ça fait qu'effectivement, au tour 1, hein, ils pourront pas euh, utiliser leur câble et faire des trucs un peu, euh, un peu casse pied. Au deuxième tour, il risque d'être fort, mais ça donne, ça donne un premier tour où il n'y aura pas trop d'abus ou de, de, de risque potentiel de craquage avec des ouais. cartes tactiques ou des combinaisons un peu, peu bizarres. Sachant qu'on euh, n'a pas le droit d'avoir plus de 10 pouvoirs sur une carte de personnage. Donc euh, voilà, ouais. mais ça va être des personnages qui clairement vont avoir souvent du pouvoir et euh, vont souvent faire chier. Mais on La a voiture. vu que, euh, rien qu'avec l'attaque de base, ils ont déjà matière à le dépenser. Mmh, mmh. Donc, euh, en fait, ils en gagnent tout le temps et ils en dépensent tout le temps. Mmh. Le Sentinel Programming alors ça, en gros, bah, c'est des robots. Donc toutes les attaques euh, dites psychiques, qui sont manipulation de l'esprit, tout ça, bah, elles sont en mode, euh, j'en ai rien à faire. Alors attention, quand je dis les attaques, ça marche pas des trucs de tédar. Je Floufiquement parlant, <rire> parlant, <C> <rire> parlant, elles vont subir les attaques psychiques parce qu'elles ont une défense psychique, tout ça. Là, en fait, c'est traduit par le fait qu'on ne peut pas les déplacer dû à un effet psychique. Donc, on peut a là, pas les manipuler. Euh, voilà. ouais. En gros, c'est des robots. Donc, et je crois euh... qu'elles défendent un petit peu mieux, non C'est pas ça aussi euh, Ouais, et du coup, ouais. euh, en complément de ça, euh, quand elles défendent euh, contre une adapte psychique, euh, les <rire> et ben ils comptent pour deux succès. Parce qu'on verra que les zigouigouis sont des succès en attaque ou en défense. Et du coup, là, ça compte pour deux. D'accord. Ça symbolise un peu le fait que bon, c'est des machines, c'est-à-dire que les pouvoirs illogiques de Docteur Strange, ça marche moins bien, parce que, ne bon, comprennent pas les trucs illogiques. Quoi. Ça n'a pas de sens pour elles. Quoi. Par contre, ça, contre Magneto, c'est la merde. Non parce que Magneto il attaque en physique. Ouais. Parce qu'en fait il te jette du métal dans la tronche. Pas du il peut pas aller porter et tout. C'est du métal et il en fait ce qu'il veut. Euh, alors, pareil. Si on suit le floufiquement parlant, les Sentinelles, à la fin elles sont même plus faites de métal non, vraiment. Ça, elles sont c'est des, des polymères ouais. à la con. Euh, ouais. Genre c est, c est, je crois que c'est de l'omnium ou je ne sais quoi. Enfin une espèce de métal de, enfin un truc de Marvel. C'est un métal qui est pas vraiment un métal donc Magneto ça marche plus. Magneto. Alors, okay. Parce que justement, bah, il n'est pas à compte, mais tu vois, les mecs qui les fabriquent, ils se disent bon, bah, ils manipulent le métal, donc faut mettre ouais. ma sentinelle pour que ça marche plus. Magneto, Serge. Mm. À la fin, on a des mots clés. Donc souvent, c'est des passifs mots clés. Euh... Fly immunity. Ouais. Plead. Alors. Souvent ici, on a les... les mots clés qui vont être des mots clés de déplacement. Donc soit le flight, soit le, le wall crawler, qui sont des mots clés bah, vol ou euh, grimpeur. On va dire ça comme ça. Euh, qui ont euh, pour particularité d'agir sur la manière dont se mouvoie au-dessus des décors. Donc, Flight, c'est tout simplement, on n'en a, a rien à faire, et ça a même quelques bonus ou des avantages. Et Wallcrawler, bah, c'est pareil, on monte sur les murs sans euh, se soucier du donc, décor. Donc, euh, lui, par exemple, s'il est là et qu'il doit faire ça et puis ça, il s'en bat les couilles. C'est ça. ça. Rien à ça. foutre. Mais lui c'est facile, ouais. hein C'est Pierrot, on comprend ouais. les règles en une seconde. Ensuite, souvent, donc, on a ce qu'on appelle les jambereurs, euh, mmh, ouais. qui sont... Euh, bah, les porteurs de gemmes de l'infini euh, où en gros ils disent bah, t'as le droit de porter telle gemme elle évidemment les sentinelles ne portent pas de gemmes hein, faut pas déconner ouais. et après on a ce qu'on appelle les immunités donc, Immunité. on verra qu'on peut mettre des effets d'état dans la partie donc on l'a vu plus haut dans une attaque on peut mettre incinéré de choc et sur so. il mmh. y en a d'autres dont le bleed et le poisson j'ai compris mmh. Donc, donc, donc elle, euh, les... bah, ça ne saigne pas hein. est-ce que ça ne gueule à saigner ça c'est bah non. Non, pour ça qu'elles ne sont pas rouges mm. ouais. sinon elles seraient rouges on peut le tuer si tu as la référence mets-le en commentaire <rire> ça. On, a, on a justement fait une partie du, <rire> du <rire> jeu euh, qui fait référence à la semaine dernière ouais. euh, c'était assez drôle de ressortir ces phrases là c'est ça euh, et les poison, bah ah pareil c'est du mécanique elles pas sur le poison et alors quand on la retourne, qu'est-ce qui change alors, eh bien, il change ils changent que, il me semble que, ne génèrent, pu, enfin, le, elles ne peuvent plus euh, rajouter, payer pour augmenter leur, euh, leur nombre de dés sur l'attaque de base. D'accord. Donc à la place, ah, elles oui. ont un, c'est quoi Oui, c'est ça. Alors, elles, elles ont des dés additionnels pour chaque critique, etc. Donc, euh, en gros, il y a comme une mécanique un peu particulière sur leur attaque de plasma de base, mais c'est plus un truc où je paye pour augmenter mon attaque. Ouais, C'est si qui, elles font des critiques, qui, les critiques sont un peu meilleures. Voilà. Okay. Et donc, euh, t'es d'accord, par contre, elles se prennent des dégâts. C'est ça, elles se font des dégâts. mode ah, de euh... court-circuit, toi, je voilà. te fait mal, mais... Enfin... Donc le, la machine est en train de... C'est bien la machine qui bug. bien la machine qui bug. Erreur critique. on a ça, et on a donc effectivement la Power Matrix, donc le truc qui leur génère de l'énergie, en fait, il est un peu affaibli, au lieu de leur donner 2 points d'énergie, à la fin de leur activation, ça ne donne plus qu'un. D'accord. Donc, en gros, bah, on voit que la machine est endommagée. D'accord. Il y a moins de points de vie, l'attaque de base est moins forte, et puis, ben, le, les génères moins de pouvoir. Alors, l'attaque de base est moins forte, si tu fais 4 crits, euh... bah, tu te fais 4 dégâts aussi, pas au passage. Ouais, c'est pas euh, fort. En euh... deux attaques, je <rire> te mais euh... On passe à la prime. Ouais. Euh, on va pas aborder, euh, ce qui a bah, du dans les, dans plasmas et les suppressions, parce que il y a que, juste un dé de plus. C'est ça. Par contre, on a Mutant Hunter. Non. Voilà. Leader. Donc ça c'est l'autre. Euh, ça c'est euh, le quatrième type de super pouvoir. Affiliation. Ouais. Sentinelle... Tiens, je te le mets là. ouais. Donc euh, certains personnages dans Marvel sont ce qu'on appelle des leaders. Leader. Euh, pour le principe, ce des personnages donc euh, voilà emblématiques du jeu qui sont des meneurs d'équipe et tout ça. Donc ils vont apporter un bonus à ton équipe. Pour avoir ce bonus, il y a une affiliation qui est liée. Donc il y a toujours le trait du leader et l'affiliation nommée derrière pour en bénéficier, il faut qu'au minimum 50% de l'équipe sur la table soit de la même affiliation. Mmh. Voilà. Donc, si Captain America, qui est le leader des Avenger. Voilà. Very good. Euh, donne un, un bonus aux Avengers, il faut que la moitié Interrompe de l'équipe soit Avenger. <rire> T'es pas prévenu, c'est <rire> <rien. rire> oh Genre, genre là, je Le disais <rire> Ah ouais, <rire> là, je dis de la merde. Ich non, pire. La Justice League. <rire> <rire> ah bah là, voilà, t'étais radié. <rire> T'as à tous <rire> les mecs qui unsubscribe. <rire> non, non, non. <rire> euh... C'est une erreur comme ça, c'est pas possible. Bah, euh, Abonnez-vous! Abonnez-vous! <rire> ouais, ouais, ouais, ouais, je ouais, il a eu la bonne réponse. Donc, à savoir qu'on peut avoir plusieurs leaders dans la même équipe, mais tu ne bénéficieras euh, bénéficiera que d'un seul trade leader, voilà, c'est comme ça genre Captain America Sam Wilson est aussi leader des Avengers, mais si tu joues Captain America ou Captain America Sam Wilson il faut que tu choisisses, c'est comme ça ah Sachant qu'ils jouent après, ce qu'il y a de beau c'est dans le jeu ils ont créé des... il y a une carte tactique voilà. qui te permet de changer de leader en cours de partie donc, Si c'est euh, la même affiliation Si c'est la, la même affiliation, donc ça existe Et euh, tout récemment la Kidra, on, ouais. on a vu, on a un leader ouais. qui cote lui, il meurt Et eh ben il peut choisir deux autres mecs qu'on est de leader et il y a deux leaders en même temps ouais. voilà. C'est pour dire que, en fait sur les mécanismes de base du jeu il continue d'enrichir en fait en exploitant jusqu'au bout les possibilités de... Bah, de, de des mécanismes qu'ils mettent en place, donc c'est super bien mm. Là, là, là, là, sur la table, il y, y a des, il des, là. Ouais. Euh, le mec en bleu là, il s'appelle comment Cyclops ou Beast non, Beast. Beast. Son Beast. vrai nom c'est quoi euh, C'est Hank McCoy. Ma Anc -Anc McCoy ouais. okay. Storm. Son vrai nom c'est quoi Oh, oh rouge oh. La gonzesse avec le point levé là, c'est Rogue. Oh, je sais pas trop. Ah. C'est pas du tout le personnage préféré de Clément. Rogue, Malicia Le Beau. On disait okay. aussi Anna-Marie. Et, et euh, Cyclop. C'est euh, Scott Summers. Voilà. T'en as d'autres ou... Bah je sais pas, il y a une... ah, ah, puis il y a Logan, est... attends, ben, mais euh, mais je... Je... Ah, il a où Logan. Voilà. Soit, soit James Howlett parce qu'en fait il y, y a toute une histoire qu'il a perdu la mémoire, donc pendant un temps il donnait un nom. Ah, il soit... y a, un piège. Ouais, y a ouais, plusieurs ouais. noms en fait. Il euh, ah, y a James Howlett et après il y a Logan, selon de ce qu'il se rappelle, de son passé. Et puis elle. Alors, ça c'est une zone okay. on parlera après c'est qui déjà ah ça bizarre, bizarre euh... Okay. Mmh. C'est un peu une... Enfin, voilà. Mmh. Bon, <rire> après, j ai, j ai... on n'a plus le temps. Voilà. Euh, donc pour revenir à cette histoire de leader, donc, ouais. il faut la, la moitié de l'équipe, etc. On a le droit à notre trade leader. Le trade leader un, euh, va agir sur toute l'équipe, peu importe l'affiliation C'est-à-dire que Captain America apporte un trade leader si la moitié de ton et équipe.. Et il apporte comme trade leader, du coup Mais euh, voilà, et bien on va en venir. Vas-y, il faut y aller là. Parce que, Alors, parce que euh, ça, c'est un Ce trade leader, il dit que quand tu daises un personnage, donc ça veut dire quand tu le tues la première tu mets dans les pommes. Tu le mets dans les pommes. Tu en fait, oui. dans les pommes. Retourne la euh, Après que l'effet ait été résolu, etc. Tu choisis un nombre d'alliés qui est égal à la valeur en points de l'ennemi tué. Donc si l'ennemi était. Euh, les 4 valait points. 4 on dit Pas tué, on dit retourner. Euh, enfin, laisser. Euh... Sonné. Ouais. Euh, et ben en, gr en gros, tu choisis quatre personnages et ces quatre personnages vont gagner un de pouvoir. Ouh. Voilà. Sachant que tu ne peux le faire qu'une fois par rune, Enfin, une même figurine, une même figurine ne peut gagner qu'un seul, enfin, qu'un seul point de pouvoir enfin, de cette façon. Tout. Donc voilà, par tour, Donc oui, euh, par tour, un tour je joue une figurine, c'est un tour, tu joues une figurine, c'est un tour. Ça a une portée. Aucune portée. Oh, c'est portée. Ah, c'est fat Ouais, après, techniquement, euh, je peux te death que 5 fois. Ouais voilà. C'est fat, quand Mais même Mais bon, quand tu sais que tu vois, là, si on joue ça, on joue à 18 points, ça veut dire qu'il a potentiellement 18 points de pouvoir à récupérer en plus du reste grâce voilà. à, à l'affiliation. Après, bah, euh, j'ai 4 persos, je peux hein le faire que, voilà, ah. sur 4 persos. Qu'est-ce qu'on a ensuite comme différence quand on la Alors, retourne on a Avant ah ça, il y a, ça, il a, la, enfin, la, il a un truc n'a pas, analyse. et un truc, enfin, du moins, il y a un truc qui change. Il n'a pas le Master Mold, donc le truc qui permet d'en mettre deux du même style, fatalement. À la place, il a effectivement un pouvoir réactif. Plus réactif avec les, petites, les, les petits trucs électriques. Ouais. Et donc C'est le Pattern Analysis. Euh, donc, c'est un pouvoir qui coûte X. Ça veut dire qu'on a le choix de dépenser un nombre de pouvoir. Ouais. Plus je paye, 1, 2, 3. Après, il donne une limite, généralement, mais voilà. Magneto n'a pas de limite tant que tu as du pouvoir. Aucune limite à mon pouvoir. Voilà. Donc, elle, en qui fait. C'est ça, normalement Aucune limite à mon pouvoir. Elle, limite à ah. Ça, c'est pas Alors, Star Wars, Vous êtes bon sur certains univers, mais. C'est l'empereur, ça, hein ah. Tu vois, tu ah. vois ah. la différence. Ah. Tu vois la différence. Quand tu interroges un fan de Star Wars sur Marvel, il sait répondre. Ben, quand j'interroge un fan réponse, de Marvel sur Star Wars. C'est pas l'empereur, c'est pas le patine. C'est pas pareil. Arrête, tu Vas-y, chipoter. Alors, euh, en gros, ça dit quoi Ça dit que euh, quand ce personnage ou un allié euh, à distance 4 attaque ou défend, mm -hmm. euh, pendant la phase de modification des dés, donc on verra, c'est une phase un peu ouais, particulière, ouais, ouais. on va pouvoir payer des trucs pour euh, mm -hmm. reroll, etc. Mm -hmm. ben là, en fait, je peux payer X jusqu'à 3 maximum, mm -hmm. de 1, 2 ou 3 pouvoirs, et reroll autant de dés que de pouvoirs euh, dépensés. Pour se défendre, du coup euh, ben, Défendre ou attaquer is attacking or defending, cher monsieur. Mais okay. comment, une, euh, comment une, une réaction peut être utilisée en attaque En fait, une réaction, c'est que tu réagis à, au truc qui te propose. Donc, Donc là, euh... j'attaque... Ah, à la fin des séances, je peux payer X avec ce personnage pour reroll soit sur elle, soit ah, sur. Euh, ah, ça, c'est Non, c'est que les, les, les trucs de réaction, c'était que des trucs genre, ah, et si tu viens m'agresser, euh... Non, oh, en fait, non, la, la réaction, j'ai marqué dessus, c'est une, une, une condition particulière. Une... Si, si une... la réaction, ça va être à chaque fois que euh, Clément mange un autre chose, faites ça. Euh, bah, bah, euh, ça sera tout le temps, du coup, c'est chiant. Donc, ce sera à chaque fois qu'il mange un autre chose, tu fais ça, quoi. D'accord. Ok. Voilà, et de l'autre côté, en fait, on passe un personnage à 8 PV au lieu de 10. Mmh. Mmh. Ah. Donc, on retrouve un peu la même mécanique ouais. au niveau de son, Sauf son arme que de base. Elle, son pouvoir de base ne change pas. On est plus ah, de... bah, il est, il est, prime, il, est meilleur, des... il est meilleur, effectivement. Voilà. Euh, ah, c'est sa son... avez... ça ça power core. Voilà. pas lu les cartes encore. Et ah, donc, si c'est sa power core qui change. Donc pareil, elle a pas le même truc de génération de pouvoir. Donc, à la place, elle doit jeter des dés, en fait. Et donc, selon les résultats, il faut obtenir certains résultats sur le dé pour gagner dé du pouvoir addition additionnel. Ouais. Elle peut euh, en générer beaucoup, mais elle peut aussi prendre des dégâts. Ouais. Si elle fait au moins ouais. un crâne dans le jet de dé, ben elle se prend un dégât. C'est ça. D'accord. Ouais. Deux dernières questions avant de clôturer cette émission, qui aura été longue, mais c'est la première. Ouais. Si ce protocole, il y a plein <rire> de choses à dire, tout ça. La première, je la pose à toi, Claire. Ouais, qui, après, j'en pose une question piège. Attention, c'est encore une interrogation écrite. Alors, un indice. La mer mm. noire <rire> la mer Un noir. indice pour nos téléspectateurs en ah. bas de l'écran. Du coup, top. comment tu les joues Alors, très synthétiquement, ne me fais pas la Bible. Comment tu les joues Tu les projettes sur les objectifs tu les gardes en tanky, euh, tu les envoies directement euh, sur le Big Boss de la je team d'en face Je pense que c est, c est ça quoi? va être un peu plus compliqué que ça, façon de parler, forcément, sinon ça serait facile. Euh, globalement, déjà, il y a si tu joues pure Sentinel, euh, Affiliation Sentinelle. Ce que tu vas tu jouer joues cette soir. Donc nous, soir, on va jouer pure Affiliation Sentinelle. Ouais. L'Affiliation Sentinelle, actuellement, elle contient trois personnages. Donc la Prime, ouais. la grosse bébé euh, Mother mm. ou Merta, je sais ouais. pas comment on peut l'appeler. Euh, une ou deux petites mm -hmm. et Cassandra Nova donc mm -hmm. euh, comme la dit Raph Cassandra Nova en fait euh, c'est dans, dans, un, dans, un... dans un pont de l'histoire c'est elle qui la réactive la Sentinelle magnifique de euh, Professeur Xavier Professeur mm -hmm. X et en gros voilà elle réactive la Sentinelle pour faire un petit Big Mac pour aller euh, tuer plein de gens enfin bref donc elle a intégré dans la, la filiation on a la possibilité avec une carte de, de donner l'affiliation aussi à un autre personnage de notre choix peu importe lequel euh, Et ça fait, fait référence à ce que je disais, il y a, il y a un arc narratif dans lequel tu as, as des sentinelles en fait, qui sont polymorphes. Elles peuvent prendre une apparence de qui elles veulent, machin, ouais. etc. Donc euh, c'est euh... considéré comme une sentinelle parce que c'est la Donc si tu ne joues que l'affiliation sentinelle, il faut savoir que c'est une affiliation qui coûte cher en points, rien que la grosse ou au 5. Donc si tu mets une petite tête déjà à 9, les plus petits scénarios sont à 14 points, les plus gros à 20 points. Donc ça veut dire qu'on ouais. va avoir une affiliation avec peu de figurines. Et euh, qui coûte euh, assez cher. Globalement, euh, je ne trouve pas que c'est une, une affiliation ultra agressive non plus, mais elle rigole pas. Non, non c'est mesuré. C'est pas ultra agressif, elle n'a pas de charge, elle n'a pas de, de trucs qui t'enlèvent des tics, machin, enfin, c'est pas un mal kit, par mm. exemple. Euh, par contre, clairement, c'est des poteaux, c'est des gardiens de but. Tu vas les poser sur les objets et euh, toi, elle va t'enlever ouais, des donc objets. Là, aller, ouais. Elle va taper à distance. Donc, moi, mon but, ça va être de rusher les objets, d'essayer de les avoir. Donc, okay. on verra que le scénario. Mm. Euh, peut me porter préjudice. Il parlera aussi. du scénario après, hein. euh, de me poser sur les objets puis de blast à distance pour essayer de lui de l'enlever des objectifs. En gros. Et le but du jeu, ça va être de, je pense en début de partie, de lui enlever rapidement une à deux figurines assez vite pour éviter qu'il prenne le dessus en termes de nombre de figurines sur les objectifs et que moi en fait, bah, je sois là à l'attrition à maintenir ma position pendant que je lui enlève ses figurines. D'accord. Question. La mer noire. Allez. Qui a chanté comme une boule de flipper. Combien d'arbres sont nécessaires pour imprimer un million de dollars. Oula. Ah. Alors ça. Même pas. Euh, non, bah, j'en sais rien. Je bien, sais aucun, dire. car okay. le dollar est fait en coton oh voilà. Bonne voilà. Euh, Comment on bat les sentinelles <rire> bah À mon avis, ce soir, on les bat pas. <rire> Ça va recommencer. Allez, non. allez tu, sais, tu sais que tu vas y arriver. Alors, alors je, comment, pense, je, pense, on André, abord, je pense que j'ai pas une équipe qui est faite pour moi. Comment on aborde les sentinelles euh, Alors, elles ont eu quand même, un, malgré le fait qu'elles aient beaucoup de points de vie, euh, elles ont une défense physique qui est euh, standard elles n'ont pas spécialement de mécanisme de réduction de dégâts, ou de... il bon, y a la relance de la prime, mais si tu arrives à les sortir de la zone de relance, bon, bah, elles n'ont pas une défense de fou, oui, si tu arrives à leur ôter... Voilà, hein. c'est ça. Donc, ça, ça... Avec une équipe, si tu as des, des bons frappeurs en physique, je pense à l'équipe... D'habitude, je joue Confrérie des Mutants, Magneto, jour et compagnie. Je pense ouais. une équipe qui a vraiment toutes ses chances, hein, pour pouvoir faire du, du petit copeau de, de sentinelle Par contre, euh, là, avec une équipe comme j'ai de, de X-Men, qui ne sont pas plus. Enfin, on a vraiment pris l'équipe des années 90 hein, de dessin animé, donc hein. ils sont pas forcément oui. équipés vraiment pour pouvoir les coucher facilement. Donc, il va falloir bah, justement jouer sur un scénario écarté, puis essayer d'obliger euh, bah, à ce que les sentinelles se séparent. Je pense que moi, mon jeu, ça va être effectivement d'essayer comme bah, toujours de réduire le nombre, d'essayer de, d'obliger de, Clément à être euh, sur différents fronts, et moi de d'avoir peut-être plus de mobilité, donc, après me concentrer et sur un endroit. Précis. Si ah. tu devais jouer une autre euh, euh, compo, une, une, une, une Killer Sentinelle tu, tu, tu alignerais quoi Là, on comprend un X-Men ou... en... Non, non, pas forcément. En, pas euh, forcément je joue, là, moi, je là, joue je mon là, équipe Brotherhood habituelle, c'est-à-dire Magneto, Duggernaut, euh, tous les frappeurs. De toute façon, euh, Brotherhood, c'est un peu la team top méta. Alors, mm. ce qui est rigolo, c'est, euh, on va dire top méta, on a l'impression C'est, euh, joue Brotherhood, tu vas péter tout le monde. C'est une, une team qui est assez complexe à jouer quand même. Mais aujourd'hui, c'est la team qui se détache un peu du lot. Euh, la Brotherhood, et clairement, elle a beaucoup de figurines et de techniques qui permettraient de, de coucher euh, les, les sentinelles. Mmh. Le seul point où, du coup, elle se ferait un peu avoir, c'est que la Brotherhood a des capacités pour bouger les personnages qui fait qu'elle est ultra forte sur certains scénarios. Mmh. Bah là, euh, elle me les bougera pas. Mais mmh. bon, un euh, magnéto rentre là-dedans, puis. Euh... Oui, il suffit ouais. de les casser en fait. Après, euh, en X-Men, euh, un petit Honey Badger... Euh... Alors, je pense, je pense, effectivement, si on s'oriente, si Laura, euh, Laura ouais, c'est ça, donc les, les... On va dire les... Les filles de Wolverine, on va dire ça ouais. comme ça. Euh, elles, elles sont beaucoup... Enfin, elles ont une capacité à faire de bons dégâts physiques, donc je pense qu'effectivement... Euh, après, elles sont pas dans des des années 90, donc je les ai pas mises. Mais effectivement, euh, je pense qu'on on, on partirait déjà mieux. Ouais. Euh, je pense que Beast c'est pas, mauvaise... pas une bonne idée parce qu'elle frappe essentiellement en énergétique et il est faible en défense énergétique donc quelqu'un de plus équilibré là dessus un simple, même un Deadpool finalement euh, ouais. à 3 points je pense fera un meilleur travail que Beast mais pareil il n'est pas dans des animés des années 90 là, oui, es donc, là, euh, es là, là ouais, ce ouais. soir ouais. ce qu'on va proposer ouais. c'est mmh. une partie euh, plus flouf et fun de Découverte des sentinelles et du coup des X-Men. C'est plus qu'un joueur méta, quoi. C'est ça. Voilà, de Je les arrête plus. Merci, messieurs, pour cette première édition de Marvel Crisis Protocol sur la chaîne. C'est un vrai plaisir de faire ça en votre compagnie. Vous voyez, je ne les tiens plus, c'est des vrais gamins. Ils ont hâte, ils vont se poutrer la gueule maintenant. Euh, bon, on refera euh, des présentations, on sera euh, un petit peu plus synthétique pour euh, les prochaines parce qu'on sera pas obligé d'introduire le sujet. Là, on a pris le temps de se présenter, on a pris le temps de discuter, on a pris le temps de voir euh, ensemble euh, les caractéristiques d'une carte, ce que on, on ne fera plus euh, à l'avenir. Vous l'avez compris, ça, ça paraît être quand même des figurines c'est un peu play to be, c'est à avoir, quoi, mmh, parce que c'est un beau cadeau cool. à se faire. Il y a quand même pas comme s'il y avait Noël qui se, qui se, <rire> qui se présentait. <rire> euh, voilà, je pense qu'on peut se faire plaisir avec, euh, avec ces trois figurines-là. N'hésitez pas à, euh, poser vos questions en commentaire parce que, mes compères vont euh, jeter un oeil euh, sur euh, sur les commentaires et puis ils vous répondront avec leur expertise. Oui, euh, n'hésitez pas à liker parce que vous savez, à liker et partager parce que ça aide euh, le référencement de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller sur la page de euh, Your Last. Tu à combien d'abonnés aujourd'hui Pas beaucoup. J'ai une chaîne en fait, qui je ne fais quasiment que des live peintures. Ouais. Mais du coup, ça va un peu changer dans le futur. Un mais... jour quand j'aurai la fibre. Ah, voilà. <rire> Il a le même problème que moi. Voilà, hein, okay tu as combien d'abonnés aujourd'hui Je crois que euh, sur YouTube, 200 quelque chose. Ah, pas... le euh, les gars. Rien que les habitués. Les habitués de la page, je vais sur là. Vous faites un petit « je m'abonne ». Et puis, en plus, l'avantage, c'est que vous allez m'y voir. Parce que quand il ouais. aura la fibre, on a déjà fait notre programme. Franchement, je pense qu'on a pour deux ans de programme sans trop de problème. Ouais, ouais, ouais, non mais euh, il y aura des, non mais par mais contre il y aura voilà. des programmes vraiment sympas. Mmh. Et bon, euh, ça ça veut dire que tu vas prendre des cours de peinture. Oui. Mmh, tu crois oui. Ah bon. Tout à fait. Mmh. En fait, euh, on a, on a des, on a des idées, on a des projets, des petits, des petits trucs. Euh, voilà, on a déjà des, des chroniques dans la tête <rire> et euh, il y aura de tout. Il y aura du Marvel Crisis Protocol, il y aura du Warhammer, euh, il y aura du, du Star Wars, du Star euh, Wars euh, euh, il y aura vraiment enfin de tout, du Conquest. Donc n'hésitez pas à aller euh, sur la page de Yurlas euh, YouTube et Twitch, puisqu'il y a également oui, Twitch. De ouais. euh, toute façon, toi, quand tu lives, tu lives sur les deux, ouais, euh, deux ouais, canaux. Ouais. Donc allez sur YouTube et puis claquer euh, les abonnements. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme je sais que vous êtes fidèles à ma page, il n'y a pas de raison que vous n'allez pas chez les copains. Un grand merci euh, à vous les gars. Je vais, je vais ouais, lâcher voilà. les bêtes. Ils vont <rire> aller euh, se poutrer la gueule. Yeah C'est une vidéo que vous regarderez <rire> après euh, celle-ci. Euh, je ferai en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop euh, de latence euh, de temps entre, euh, entre les deux. Bon, on va essayer de bien travailler pour que ce soit propre et léché. Ouais. Donc il peut y avoir un ou deux jours entre euh, l'émission et, euh, et le let's play. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout des bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour défoncer la gueule ah, du non, team d'en face. Voilà. Et puis à très bientôt. Allez, ciao Ciao Crac, démarrer l'enregistrement. Crac. Boom. Ça, venir le poser là. Ce sera pour après. Bon, c'est parti. Hein. Ouais, ouais, attends. 1, 2, 3. Donc interdit de péter maintenant. Là maintenant, c'est interdit de péter. Bon, grand -là. <rire> ça mange tout le sang. Ça, c'est juste sur la <rire> pointe de des fesses. <rire> tu vas te dire, tu vas te dire <rire> tout le long. Tu es, es, es sur la pointe du cul. Ouais, ça. Alors, c'est bien. Ça, les... Pour, les... pour <rire> la fin de la vidéo, j'ai des rushs. Ah, c'est sympa. Mmh. Ouais, T'as un vrai euh, pote. Des petits bouts. Euh... Ah, Les traces. Je euh... suis super content d'être là. Ah, donc, euh, est-ce que t'es bien sur ta brique Ouais. Hein c'est ah, mon petit coussin. Brille, toi, <rire> hein, des, des talonnettes. C'est parti Eh ah, bah c'est va <rire> <lancé>, là. Allez, feu. Merci. On reprend là. Ah, ah, yeah. Allez, là on peut tout faire, là c'est bon. Pff, yeah. Non, parce qu'attends, il filme encore, ça va finir dans les ruches, ça fait gaffe. <rire> <rire> crois pas, crois pas. Euh... <rire>